Bonjour à tous, n'hésitez pas à vous installer, la présentation commence dans 5 minutes, vous pouvez vous installer sur les chaises devant vous. La présentation commence dans trois minutes. Trois minutes. Euh, bonjour Facebook, nous allons commencer d'ici 2-3 minutes le live et les gens qui sont physiquement présents dans la salle vous pouvez aller au premier rang, il reste de la place et sur les côtés n'hésitez pas à vous avancer. Ça va commencer Un, deux. Ah, ça marche. C'est bon? Ouais. Merci, ça marche. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Aurélie Mézière, maire de la commune de Plessé. Donc je vous fais juste un petit mot d'accueil et je vais rapidement laisser la parole parce que les élus qui parlent longtemps, c'est pénible. Je voulais juste vous dire qu'on est extrêmement honorés de vous avoir ici aujourd'hui. Ce projet nous tient particulièrement à cœur et on est très heureux que vous ayez choisi notre commune. Je tiens à remercier tout particulièrement l'association Amolégé qui nous accompagne avec un professionnalisme impeccable. Et je remercie très, très, très chaleureusement mon adjoint qui va se présenter, Thierry avec son comité qui a fait un superbe travail. C'est vraiment eux qu'il va falloir applaudir. Moi, je, je suis juste là pour, comme d'habitude, représenter la commune. Mais <rire> c'est euh, mon adjoint et son comité qui ont fait tout le boulot. Merci. Ben, passez un excellent week-end. J'espère que bon, voilà, le, le soleil n'est pas vraiment là, mais il est dans les cœurs et, et les sourires sont sous les masques. <rire> ah, Thierry, vas-y. Merci Réli. Bonjour. Euh, ben, elle a tout dit Aurélie. Du coup, euh, moi je suis Thierry Laure, je suis euh, adjoint, je suis président du comité cadre de vie et transition territoriale. Dont on a quelques éminents membres euh, parmi nous. Euh, C'est un comité, ça veut dire qu'il n'y a pas que des élus. En fait, euh, on aura l'occasion de présenter le fonctionnement de la commune en début d'après-midi. Quand il y aura des groupes qui seront sur le terrain, il y en aura d'autres qui seront là. Pour et puis le fonctionnement va présenter à notre projet politique, politique parce qu'on a un projet politique Quand fort. Il y aura des groupes qui seront sur le terrain. Il y en aura et qui et euh, du coup, qui coup on danse en comité les... avec des habitants et des élus qui, voilà, sur tous les sujets. Et euh, le premier boulot de mon comité, c'était de bosser sur la résilience des territoires. Et avec euh, le projet d'habitat de, euh, de, réversible et euh, d'habitat participatif, et ben, on voit que ça coche plein de cases de la résilience. Du coup, c'est hyper pertinent pour nous, euh, c'est comme ça qu'on est entré en contact avec Amo léger et puis euh, ben voilà, ça a tout de suite matché je crois. <rire> Donc, euh, je vais vous laisser entre leurs mains expertes. Euh, je vous souhaite un très très bon week-end et, euh, et puis voilà, nous on est par là euh, et on sera ravis de, de discuter avec vous. Voilà. Eh bien, merci, euh, merci Thierry, merci Aurélie et, euh, et merci à, voilà, à la commune de Plessé, ses élus, ses habitants pour, pour leur accueil chaleureux. Voilà, nous aussi, ça, ça nous fait en tout cas très plaisir de travailler sur, sur ce projet. Euh, bienvenue aussi aux personnes qui nous rejoignent à distance, voilà, qui, qui ont pu être là ce week-end. On pensera à vous. Euh, et, euh, et donc ben, on va commencer ce, ce week-end par une présentation euh, du projet, euh, du, voilà, du contexte, de l'historique, du cadre euh, qui est posé du projet, de l'appel à la candidature. Euh, alors d'abord peut-être quelques mini euh, euh, points euh, logistiques, comme on est nombreux et nombreux, pour la gestion des questions ce qu'on va vous demander c'est pour les personnes qui sont sur place de bien vouloir noter vos questions sur des papiers euh, et si vous n'avez pas de papier, on va venir vous en distribuer vous pourrez lever la main sur des papiers volants que ensuite vous pourrez donner à la pause à notre équipe afin qu'on traite un petit peu les questions qu'on soit sûr qu'on n'en oublie aucune on ne pourra pas répondre à toutes les questions ce matin mais toutes les questions qui ne seront pas répondues le seront plus tard dans un second temps sur la page de l'appel à projet et on vous enverra un compte-rendu exhaustif pour les personnes qui ont laissé leur mail avec toutes ces réponses aux questions aussi. Donc, notez bien les différentes questions au moment où elles vous viennent sur des feuilles que vous mettrez à la fin de la présentation dans une des boîtes qui vous seront proposées. Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent lever la main si vous n'avez pas de feuilles ou de stylo? Ouais, super. Est-ce que, Thibaut, tu veux, tu veux bien Ouais, génial. Euh, pour les personnes qui sont à distance, euh, vous n'aurez pas de... Enfin, vous pouvez toujours noter vos, feuilles sur... vos questions sur les feuilles, mais euh, je vous demande de bien vouloir les mettre dans le chat, et notre équipe s'occupera de les relever à la fin de la présentation pour les écrire, pour qu'on puisse y répondre aussi. Donc là, on va partir sur euh, probablement autour de trois quarts d'heure de présentation, un peu moins peut-être si je suis plus rapide, euh, sans questions donc, et on prendra une heure après la pause de questions réponses pour voilà, être sûr qu'on puisse vraiment prendre le temps euh, de répondre à toutes les questions que vous, vous posez peut-être. Donc je commence sans plus attendre, je me présente, je m'appelle Xavier, donc j'accompagne notamment la collectivité de Plessé pour le montage d'un Amolégé et d'autres communes ailleurs en Bretagne. Donc je présente rapidement l'association Amolégé pour qu'on qu soit un peu, qu'on parte tous du même, du même point. Donc notre constat au départ c'est qu'il y a un gros besoin dans les territoires ruraux d'un logement qui soit écologique et accessible financièrement, il y a beaucoup de passeurs thermiques, beaucoup de communes où il est très difficile de trouver un logement. Je crois qu'à Plessé, c'est particulièrement le cas. Euh, et, euh, et donc, euh, il y a ce besoin. Et en parallèle, il y a beaucoup de personnes dont vous faites probablement partie qui ont envie de rejoindre des projets d'habitat participatif, euh, qui euh, ont envie que ce soit des projets accessibles financièrement, parce que tout le monde n'a pas les, les moyens d'en participer beaucoup. Euh, qui, euh, et qui ont envie de contribuer projets. à la vitalité des territoires. Voilà, on voit beaucoup de personnes qui ont envie de s'installer dans des territoires ruraux ou qui vivent déjà et qui ont envie d'un logement écologique et accessible. donc Amolégé, c'est une association euh, à but non lucratif d'intérêt général qui est née en 2017 pour apporter une réponse à ces besoins. Et notre, notre mission, notre objectif, c'est vraiment d'offrir de, de, à chacun la possibilité d'être propriétaire de son habitat dans un cadre de vie qui soit écologique et solidaire, avec du lien social, avec du lien entre voisins, et tout ça pour participer à des territoires plus vivants. Donc, on compte aujourd'hui plus de 1000 adhérents. Euh, voilà ce qui démontre qu'il y a une, une vraie envie. Il y a beaucoup de personnes qui, qui ambitionnent d'accéder à ce mode de vie. On a 7 salariés et une belle équipe de bénévoles. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont envie de... Rejoindre cette équipe euh, cet après-midi, vous pourrez avoir un temps pour échanger là-dessus. On est basé en Bretagne euh, depuis peu. Euh, et euh, donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des groupes d'habitants et des collectivités pour développer des éco hameaux qu'on appelle hameaux légers. Je reviendrai un petit peu plus dessus. Euh, on accompagne euh, d'autres collectivités que Plessé. On accompagne notamment la commune de Comana dans le Finistère, de saint césaire sur siagne dans les Alpes-Maritimes, le parc naturel régional des Côtes du quercy dans le Lot, la commune de Trémargat dans les Côtes-d'Armor, la commune de Guipel en ille et vilaine et la commune de Saint-Aubin-du-Cormier en ille et vilaine également. Lélie Est-ce qu'on peut passer là Ouais, super. Euh, donc, qu'est-ce qu'un hameau léger on va revenir un petit peu sur les différents éléments qui sont constitutifs d'un hameau léger et de notre charte. Là, voilà, léger, c'est la manière qu'on a choisi pour remplir notre objet. Donc, c'est un hameau qui est écologique, qui est participatif et inclusif, qui est accessible financièrement, en lien avec le territoire qu'il accueille, et où la propriété du sol et du bâti sont dissociées par un bail amphithéotique. C'est la partie un peu plus compliquée, mais je prendrai le temps de la détailler. Donc, Bon, c'est un hameau, c'est un éco-quartier, c'est un petit groupe de maisons implantées à proximité d'un bourg. Ensuite, c'est un projet qui est écologique. Donc, Il est écologique comment Le but, c'est que l'impact sur les sols et sur l'environnement soit minimisé. Il euh, n'y a pas de béton, il n'y a pas d'imperméabilisation des sols. On a des constructions qui sont sobres, euh, voilà, qui sont conçues euh, avec un maximum de matériaux biosourcés, locaux, d'une manière bioclimatique pour maximiser l'énergie solaire et réduire la dépense énergétique et la consommation d'eau. Ce sont des projets qui sont participatifs. Donc L'habitat participatif, ça veut dire quoi Ça veut dire que le groupe d'habitants est impliqué fortement dans la conception du lieu et aussi c'est ce groupe d'habitants qui va gérer le lieu, qui va notamment gérer les arrivées, les départs, voilà, qui va... Euh, vraiment être acteur de son projet d'habitat. Euh, inclusif, euh, voilà, ça veut dire qu'il y a aussi une, une envie que ce groupe-là puisse euh, bah, fonctionner en intégrant euh, une diversité de personnes, euh, qui est euh, voilà, une, une envie de, de mixité. Accessible financièrement. Donc c'est vrai que nous, on est beaucoup dans, dans l'association à avoir rêvé depuis longtemps de monter ce genre de projet, mais à dit en fait.. Euh, c'est juste pas pour nous parce qu'à chaque fois il faut des centaines de milliers d'euros. Euh, on ne peut pas forcément faire des gros crédits à la banque ou même les banques ne veulent pas forcément prêter pour des projets qui ne rentrent pas dans toutes les cases traditionnelles. Euh, et donc on s'est dit ben, qu'est-ce qu'on peut faire comme alternative pour que ce soit vraiment accessible. Donc l'accessibilité au sein d'un mot léger, elle vient du fait qu'il n'y a pas besoin d'acheter le terrain. Le terrain va être loué, je reviendrai dessus plus tard. Les constructions euh, peuvent souvent coûter beaucoup moins cher. Il y a la possibilité d'auto-construire de, de, totalement ou partiellement en fonction de ses compétences et avec de l'accompagnement aux besoins euh, d'auto-construire son logement pour réduire beaucoup ses coûts. Euh, voilà, il y a des maisons qui peuvent coûter 20 000 euros pour une maison de 40 mètres euh, carrés en autoconstruction. Donc euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible qu'une maison classique. Et puis la réduction des coûts se fait aussi parce qu'on va mutualiser un certain nombre d'espaces et d'équipements entre voisins, par exemple une buanderie, une chambre d'amis, des espaces dont on n'a pas besoin au quotidien chez soi tout seul euh, et qu'on va pouvoir partager entre voisins pour que ce soit aussi moins cher. Bon, le côté positif, c'est qu'en plus d'être moins cher, ça va créer du lien social, on va se voir, et, euh, et ça c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Donc en lien avec le territoire qui l'accueille, euh, notre idée, c'est de se dire, euh, très bien, on crée ce genre de hameau, mais comment ces hameaux-là, euh, surtout, ne, ne sont pas des, des bulles qui, qui sont un peu coupées du reste Notre envie, c'est que ces projets soient le mieux intégrés possible dans leur environnement social. Et c'est pour ça que euh, nous, on, on accompagne des projets qui sont montés en partenariat, notamment avec la commune et où on va travailler sur le lien avec le voisinage, le lien avec le territoire, comment est-ce que l'intégration de ces futurs habitants se fait le mieux possible, de manière à ce que ce soit enrichissant pour tout le monde. Et le dernier élément, c'est euh, donc ce qui fait aussi un petit peu notre spécificité, c'est le, le fait de dissocier la propriété du sol et la propriété du bâtiment. Dans un mot léger chacun est propriétaire de sa maison, mais le groupe pas et les individus ne sont pas propriétaires du terrain. Voilà, nous, on, on voulait sortir de cette logique un peu de l'autisme traditionnel où chacun possède son petit bout de terrain, se met des clôtures euh, ou des haies et ne se, se, se voit pas. Euh, et donc, le sol euh, dans un hameau léger reste propriété là, de la commune qui euh, loue le terrain par un bail amphithéotique de 99 ans au collectif d'habitants. Ce que ça permet, c'est ça donne de la sécurité. Les personnes savent qu'elles vont pouvoir rester chez elles euh, aussi longtemps qu'elles le souhaitent, mais euh, elles n'ont ni besoin d'acheter le terrain. C'est quand même un premier euh, élément important. Et puis, en cas de départ, elles peuvent, si elles le souhaitent, partir avec leur maison ou la revendre. Voilà, donc euh, ça, c'est... C'est un petit peu la spécificité d'un projet de type amolégé. Pour nous, c'est intéressant aussi d'un point de vue philosophique. On, part, on sort d'une logique où on possède la terre, mais une logique où on a un droit d'usage sur cette terre, encadré par un certain nombre de chartes. On ne pas faire n'importe quoi dessus, mais tant qu'on respecte ces chartes-là, ben on peut en jouir aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc... Pour dissocier cette propriété du sol et cette propriété du bâti, on a euh, fait le choix de l'habitat réversible. Un habitat réversible, c'est une construction à faible empreinte écologique qui peut être démontée, déplacée ou compostée. Donc ce, ce cadre légal, c'est un cadre assez récent. Il a été créé dans la loi Allure de 2015. Euh, c'est un type d'habitat qu'on appelle aussi parfois habitat léger. Et dans la loi, il s'appelle « résidence démontable constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. » Voilà, ce qui est un peu long et lourd. Euh, voilà. Nous, en tout cas, je parlerai plus loin d'habitat réversible. Donc là, vous avez différents types d'habitat réversibles que vous ne voyez peut-être pas très bien, mais vous pouvez les retrouver sur le, la page de l'appel à projet. Euh, et je vais vous montrer quelques photos pour enrichir un petit peu vos imaginaires. Voilà, là, vous avez quelques images. On peut continuer. Quelques images encore d'habitats mobiles, d'habitat transportable. Donc là, l'idée, c'est que peut-être transporté par voie routière, sur si une remorque. D'habitats démontables qui vont être désassemblés et réassemblés. Et puis d'habitats biodégradables qui vont être conçus à partir de matériaux naturels et pouvoir se décomposer. Alors souvent, on va pouvoir avoir une partie démontable, une charpente, des huisseries et une partie biodégradable. Euh, voilà, donc ça c'était pour vous montrer qu'en fait il existe une grande, grande, grande diversité d'habitats réversibles. Pour nous, c'est vraiment intéressant dans une logique de se dire qu'on ne va pas emprunt, faire une empreinte irréversible sur le sol, puisque en fait on, les gens en moyenne ils restent 10 ans propriétaires de leur résidence principale en France. On sait qu'il y a du mouvement, qu'il y a de l'évolution. Et l'idée c'est de se dire, pas des, on va, quand on fait ce type d'habitat en général, on, on est. On n'est pas nomade, on veut s'installer durablement et en même temps conserver la liberté de pouvoir partir avec son habitat si jamais la vie nous amène ailleurs pour des motifs professionnels, familiaux, personnels. Voilà, donc ça c'était une présentation du contexte général. Maintenant le cadre du projet ici à Plessé. Donc il y a un terrain qui a été identifié par l'équipe municipale au Coudray, le Coudray, c'est un des bourgs de Plessé. Euh, voilà comme euh, vous pourrez le voir, euh, Plessé compte, euh, compte différents bourgs de taille importante. Le Coudray, c'est un bourg qui fait environ 800 habitants, je me trompe pas. Euh, et la commune possède un terrain dans la zone qu'on appelle le pont Rialan, voilà, qui est pas très très loin de l'école, qui est une jolie zone avec, euh, avec un petit étang en bas. Et il y a une partie de ce terrain qui est constructible. Euh, on a proposé à la commune, en partant de cette opportunité, un accompagnement en trois phases. D'abord, une étude de faisabilité qui servait à analyser un petit peu les conditions de faisabilité du projet. On s'est demandé est-ce que le projet était faisable et quel cadre il fallait poser pour que le projet euh, réussisse et, ait, et, et réponde aux différents enjeux, tant aux aspects relationnels, faire en sorte que ça puisse être bien, accepté par le voisinage, que, que tout se passe bien, aux aspects financiers, aux aspects juridiques, architecturaux, etc. Et donc, cette étude de faisabilité, elle a commencé en mai et elle s'est terminée en novembre par une présentation au conseil municipal qui a validé le cadre du projet. Et c'est ce cadre qu'on va vous présenter. Donc, c'était important de commencer par cette étude de faisabilité pour bah, vérifier que là, le projet qu'on vous présente, on sait qu'il est faisable. Et du coup, ça nous a permis de lancer l'appel à projet qui est la raison pour laquelle vous êtes ici euh, aujourd'hui. Donc c'est se dire, la commune a validé la faisabilité de ce projet et maintenant fait un appel à candidature pour trouver un groupe d'habitants qui va monter ce projet avec elle. Donc, ce sera la troisième partie, l'accompagnement au montage du projet avec le collectif. Donc là, je vous présente un petit peu le cadre global du projet. Euh, donc l'idée, c'est qu'il y aura un accès euh, vous visiterez le terrain pour celles et ceux qui sont là cet après-midi. Il y aura un accès par le nord, par le chemin du pont Brochet. Il y aura un parking euh, qui sera mutualisé avec euh, deux autres projets que la commune porte sur la zone, sur la zone qui n'est pas la zone constructible, mais qui est la zone de loisirs, un ruristade et des jardins partagés. Ce parking il sera aussi il sera sur la partie nord-est, au nord-est du terrain. Il y aura des cheminements doux à l'intérieur, qui permettront euh, euh, quand même potentiellement de manière exceptionnelle d'accéder à un habitat, mais sinon, d'une manière générale, l'objectif c'est que ben, cette zone-là, il n'y ait pas de circulation de véhicules de manière quotidienne. Et le programme d'aménagement, surtout c'est important, sera défini en concertation avec les futurs habitants. Donc l'idée c'était de ne pas poser un cadre qui soit trop rigide, trop strict, un cadre qui soit juste suffisamment sécurisant pour la commune, et en même temps, qui permettent bah, de s'adapter à ce qui va être vivant au projet que les habitants choisis vont aussi vouloir porter. Il y aura 12 logements pour respecter les densités prévues dans le schéma de cohérence territoriale, et ces 12 emplacements qui vont être définis seront raccordés au réseau. Voilà, le terrain fait environ 7000 m². Ensuite, le cadre qui est posé sur le plan de l'architecture et du paysage. Donc, l'idée, parce que c'est vraiment cohérent avec le projet, c'est que de promouvoir une architecture sobre, qui va être bioclimatique, qui va donc être le mieux exposé possible, qui va être bas carbone, d'avoir des espaces partagés qui soient conçus avec les habitants. Donc voilà, là, dis, par exemple, dans ces espaces, il pourrait y avoir une buanderie, euh, des chambres d'amis, un bureau, une salle de jeu. Après, ça va être à voir en fonction du groupe d'habitants. Il va y avoir un atelier, un abri vélo. La conception paysagère va vraiment faire en sorte de favoriser l'intimité de chaque personne euh, et de chaque emplacement en essayant de ne pas enfermer. Là, je vous ai mis quelques exemples de choses qui peuvent être faites au niveau paysager pour créer de l'intimité sans forcément mettre des gros murs. Et donc voilà, ça c'est aussi intéressant comment on, on fait des seuils qui ne soient pas des murs, qui marquent que oui, là, on est dans une partie qui est privative pour quelqu'un, et en même temps, on n'a pas besoin de se, se mûrer chez soi. Les essences locales, euh, voilà, seront à privilégier. Et euh, ce qui est beaucoup ressorti, puisque dans cette étude de faisabilité, on a fait deux ateliers citoyens où les habitants de la commune ont été invités à donner leur avis sur le projet. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est l'envie d'accueillir une diversité de formes architecturales tout en permettant une certaine harmonie. Voilà, de sortir d'une logique d'uniformité où tout le monde doit avoir la même chose pour créer du beau, comme on le voit parfois dans des lotissements aujourd'hui, mais de se dire, la diversité peut aussi être source de beau et, et une volonté d'avoir bah, un accompagnement architectural pour permettre cette harmonie générale. Donc le montage, ça va être lequel La commune, elle va louer le terrain au collectif d'habitants qui va être constitué sous forme d'association par l'intermédiaire d'un bail amphithéotique de 99 ans. Je vais revenir dessus juste après. Et l'association d'habitants, du coup, elle va gérer le lieu, elle va gérer les arrivées, les départs, les, les chartes, les règlements, tout ce qui va encadrer la vie sur le lieu. Elle va être souveraine pour cela. Donc le bail amphithéotique. Ça permet au locataire d'avoir un droit d'usage du terrain qui est vraiment très proche du droit de propriété. La seule chose qu'un qu qu titulaire de bail amphithéotique, on appelle ça un amphithéote, la seule chose qu'un amphithéote ne peut pas faire, c'est vendre le terrain, évidemment. Mais sinon, il a toutes les prérogatives d'un propriétaire. Pour nous, c'est intéressant aussi, je ne l'ai pas dit au début, mais parce que ça, mais ça empêche toute spéculation immobilière possible sur le terrain. On a beaucoup de projets, notamment de projets euh, d'accession sociale à la propriété, avec des lotissements communaux, où dix bah, ans plus tard, il euh, y a des personnes qui vont revendre leur logement en faisant parfois une grosse plus-value. Là, l'idée, c'est de ne bah, de pas permettre euh, une spéculation euh, immobilière. Le... Donc, c'est un droit qui est extrêmement sécurisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de modification unilatérale du bail. Si demain, l'équipe municipale change, elle ne peut pas revenir sur ce bail. Ça, c'est très important, parce que ça permet aux personnes d'avoir la sécurité de leur logement et donc de s'investir dans le projet, pas comme des locataires, mais comme des propriétaires, c'est-à-dire des personnes qui se disent, bah, je vais vraiment investir durablement sur ce lieu, c'est le lieu où potentiellement, je vais passer le reste de ma vie, qui sait. Et donc, bah, je vais en prendre soin comme si c'était chez moi. Euh, voilà. Euh, donc, sur le plan financier, la commune, est, et ça, c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui, a, qui a été proposé par la commune, dont, dont nous, on est très contents parce que ça va vraiment faciliter le montage du projet. La commune se propose de prendre en charge. Bon, L'accompagnement à Molégier, ça, c'était euh, dès le départ. Les études complémentaires qui vont être nécessaires, voilà, parfois il y a des études de sol, des choses comme ça. L'aménagement du terrain, donc du terrassement, euh, la viabilisation, euh, réseau, la voirie, et la construction des espaces communs. Donc il y a un budget qui est un budget estimatif qui va être affiné, qui a été voté par le conseil municipal de 500 000 euros et, et donc qui va permettre de couvrir ces travaux. Et ce budget il sera ajusté en fonction des besoins des habitants, donc il pourra être diminuer, notamment si les habitants bah, participent aux travaux. Et puis, en, encore une fois, comme ce cahier des charges, là, le programme d'aménagement et des espaces communs il va être défini en concertation avec les habitants, coup, il y aura toute une phase d'aller-retour entre les habitants et la commune pour venir affiner ce chiffre. Je vous expliquerai après comment c'est financé pour que, ce soit pas un, un, pour que ce soit neutre financièrement pour la commune. Les futurs habitants, eux, vont prendre en charge la construction et l'entretien de leur logement, le raccordement de leur logement au réseau, les frais de notaire liés à la signature du bail amphithéotique, et puis bah, toutes les dépenses qui vont être liées au fonctionnement du hameau léger une fois que le projet sera lancé, voilà l'entretien, l'eau, l'électricité, les taxes, tout ce qui va être lié au fonctionnement du lieu. Donc ce, le montant de la location donc chaque foyer, enfin en fait c'est l'association des habitants qui va payer une location pour le bail amphithéotique. Et chaque habitant va payer chaque mois à l'association une somme pour lui permettre de payer ce loyer. Ce montant-là, il va être calculé de manière à ce que l'opération soit neutre financièrement pour la commune. Voilà, Ça veut dire que bah, plus les montants des travaux seront élevés, plus le loyer sera élevé et inversement. Euh, il y aura des subventions qui seront demandées pour rendre le projet le plus accessible possible. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur de la, de la commune de, de, de rendre ce projet accessible. Donc, je vous mets une fourchette haute. Ça veut dire un coût des travaux de 450 000 euros et un montant du loyer de 150 euros par mois par foyer. Pour, donc, je rappelle, l'accès au terrain aménagé et aux espaces communs. D'accord Voilà. Ça, ça vous donne un ordre d'idée de fourchette, enfin une fourchette haute, ça pourrait être plus bas euh, pour le, le loyer. Donc le calendrier prévisionnel, là on est dans l'appel à projet, je reviendrai sur les dates spécifiques, mais en gros en avril un groupe sera choisi, on va pouvoir démarrer un accompagnement du collectif. L'idée c'est qu'en été et automne on travaille sur le programme d'aménagement, avec à la fin de l'automne un dépôt des permis, qui permettent une fois que les permis du coup sont instruits de démarrer les travaux d'aménagement et de construction des communs au printemps 2023 et permettre des premières installations euh, dès l'été 2023. <coughs> je ne sais pas si quelqu'un m'a je veux bien une, un petit verre d'eau. <rire> Donc, l'appel à candidature. Euh, les critères pour candidater. Alors, ce qui est vraiment important, on a euh, fait le choix que, pour candidater, il faut faire partie d'une équipe projet. Il faut faire partie d'un groupe d'au moins trois foyers. C'est important pour nous, parce que c'est ce groupe qui va porter un projet. Et euh, on ne voulait pas... Euh, faire comme ça s'est déjà fait dans d'autres projets similaires et ça a été souvent compliqué un patchwork d'individus qui sont choisis par la commune qui dit ah oh ben ça va bien fonctionner entre vous parce que parfois c'est pas le cas donc ce, ce, ce groupe il va devoir formuler son projet ça veut dire que c'est des personnes qui vont devoir être sur la même longueur d'onde au départ euh, et donc c'est ce groupe là qui va candidater et c'est sur la base de ce projet que le groupe sera choisi il y a 12 logements, je le rappelle, donc trois foyers, il ne sera pas complet. Et c'est pas grave, c'est vraiment ok qu'un groupe soit loin d'être complet. Nous, on va accompagner ce groupe à se structurer et à accueillir de nouveaux habitants. Donc C'est pareil aussi, si vous n'avez pas réussi à constituer de, de groupe, que votre groupe n'a pas été choisi, vous pourrez rejoindre le projet dans un second temps. Donc, le dossier qui vous est demandé, on a fait en sorte que ce soit un dossier qui soit relativement simple, qui ne contienne pas 20 000 questions. Euh, en fait, donc il y a trois parties, on vous demande de le structurer en trois parties. Une première partie où vous présentez le groupe. Donc Par exemple, bah voilà l'histoire de la création du groupe, comment ce groupe s'est formé, vous présentez les différents foyers qui le, qui le constituent. Voilà l'âge où vous habitez, les activités économiques et associatives de chacun, peut-être actuelles ou projetées, des compétences ou des expériences sur des domaines en lien avec le projet. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse un peu plus savoir qui vous êtes dans cette première partie. Ensuite, une partie où vous allez plus détailler le projet que vous envisagez sur ce lieu et les motivations. Donc, le cadre du projet, il est fixe. Donc moi, je vous conseille de candidater que si vous êtes d'accord avec le cadre général du projet, euh, en tout cas, on, on vérifiera que les projets euh, rentrent bien là-dedans. Mais à l'intérieur de ce cadre, encore une fois, il existe beaucoup de manières, beaucoup de couleurs différentes pour euh, des projets qui rentreraient, euh, rentreraient là-dedans. Donc, parmi les choses que vous pouvez partager, voilà un petit peu euh, quel type d'espace commun, euh, comment vous allez fonctionner ensemble, la gouvernance, les, la communication les modalités peut-être de choix des personnes qui rejoindront le projet. Enfin, voilà, autant d'informations que, que vous pouvez pour partager un petit peu bah, quelle va être vous votre manière spécifique à vous de mettre en place ce projet. Et la dernière, le dernier aspect, c'est les caractéristiques des habitats envisagés. Voilà, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir conçu votre habitat de A à Z à ce moment-là du tout. Mais c'est pour donner un petit peu un ordre d'idée de qu'est-ce que vous envisagez comme habitat, comme taille, comme forme, comme matériau, comme budget, comme degré d'autoconstruction, comme temporalité, comme euh, type de chauffage, voilà, qu'on puisse un petit peu comprendre ce que, ce que chacun des foyers envisage comme habitat. 10 pages maximum, vous pouvez faire moins, hein. il n'y aura pas de. <rire> les, les élus avaient voulu préciser ça. Euh, L'orthographe et la syntaxe ne vont pas rentrer en compte. Euh, donc voilà, euh, sentez-vous libre d'avoir euh, des dossiers qui ne sont pas du tout euh, parfaits et ciselés sur, sur ces plans-là. Et par ailleurs, euh, il voilà, y a, y a des, des membres du comité qui euh, avaient euh, émis le, la volonté d'accompagner des personnes pour relire des dossiers si besoin. Donc voilà, si, si vous souhaitez. Avoir de la relecture, vous pourrez nous contacter par, par mail et puis on, on vous mettrait en, en lien avec, euh, avec une personne disponible pour faire ça dans la limite des disponibilités, bien sûr. Donc Les critères d'évaluation qui ont été définis par le, le comité de pilotage du projet, c'est les suivants. Il y a six critères. La mixité sociale et générationnelle. La qualité et la diversité des projets d'habitat. La maturité du projet le lien au territoire, la pertinence des activités économiques et associatives envisagées et un critère coup de cœur, voilà, qui est un critère un peu plus subjectif parce qu'il y a forcément de, de la subjectivité, de toute façon elle est partout, mais pour euh, voilà laisser aussi de la place à ces choses-là qui rentrent pas forcément tout le temps dans des cases mais qui, qui pourront avoir leur place quand même. Donc le calendrier de l'appel à projet, le, le, la communication a été lancée le, le 17 décembre, voilà donc euh, il y a un mois et demi. Pour information, euh, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont émis la volonté de candidater. À peu près on est à 650 à ce jour. Après il y aura beaucoup de tri, euh, il y a plein de personnes voilà, qui dans ce genre de projet sont juste curieuses et qui n'iront pas au bout. mais euh, ça montre en tout cas l'enthousiasme le, et l'envie générée par ce type de projet. Le 14 mars, ça va être la clôture des candidatures, donc c'est assez court. Le 21 mars, il y aura euh, l'annonce des présélectionnés. Si vous pouvez euh, candidater avant le 14 mars, si vous êtes euh, prêt, euh, ça nous arrangera. Et puis le 2 avril, gardez bien cette date en tête si vous voulez candidater, c'est très important. Le 2 avril, il y aura des entretiens des équipes retenues avec le jury de sélection qui sera composé de six élus qui auront une voix délibérative et de six autres personnes qui auront des voix consultatives. Euh, donc le 2 avril, il faudra pouvoir être là. Si vous souhaitez candidater, notez cette date dans vos agendas et prévoyez de venir. Et avant fin avril, il y aura la communication des résultats. Voilà, euh, et bien maintenant, je vous propose de prendre une petite pause. Euh, il va y avoir des... Donc, déposez bien vos questions dans les différentes boîtes. Alors, est-ce que mode on peut identifier Voilà, les boîtes, elles sont au fond. Du coup, vous pouvez aller déposer vos, vos questions dans les boîtes qui sont de la thématique... Euh... Enfin, vous, voilà, vous choisissez la bonne boîte ou déposez votre question. Et euh, bah, vous pouvez prendre un petit café. On se retrouve... Euh... Je regarder l'heure. On se retrouve dans 20 minutes à 11 heures pour euh, une séance de questions-réponses. Voilà. À tout de suite. À, et à, attendez, il y a une petite... Euh... Euh, salut tout le monde. Il euh, y en a certains qui savent déjà, mais il y a une PLC, une participation libre et consciente. Qui sert à valoriser euh, euh, qui sert à valoriser quoi <rire> euh, qui sert à couvrir les frais liés au l'événement. Voilà, on n'a pas voulu faire payer euh, euh, ces frais là euh, un, un prix fixe pour permettre à tout le monde de participer. Donc il y a environ 2800 euros de frais qui ont été liés à l'événement qui sont particulièrement la location de la salle, 2000 euros. Euh, et aussi euh, voilà, d'autres petits frais euh, annexes, notamment euh, un bus pour euh, gérer les visites cet après-midi sans que ça soit n'importe quoi au niveau du parking et des véhicules. Euh, et donc, on vous demande de bien vouloir euh, participer pour, euh, pour couvrir ces frais. voilà Le montant donc, est libre. Euh, pour information, on doit être une petite centaine. Euh, voilà, donc ça ferait... Euh, une moyenne de 28 euros si tout, le monde, si tout le monde payait de manière équitable. Mais voilà, le, le principe de cette participation, c'est que bah, chacun puisse donner le montant qui lui semble juste par rapport à sa situation et ses envies. Donc Cévac, il se mettra là. En fait, il y a déjà des personnes qui l'ont fait mais on a oublié de les noter sur l'ordinateur. Donc, que vous l'ayez fait ou pas, venez me voir. Euh, je vais me mettre. Euh... Ok, votre micro. Je vous coche. Soit pour euh, la régler. Ok Et on... ça peut être fait par tout moyen. Internet aussi. J'ai dit. Aïe. C'est bon. Ok. Le micro n'est pas Alors, on espère que vous nous entendez. Il y a une petite pause pour toutes les personnes qui sont en présentiel et pour les 26 personnes qui nous suivent à distance et celles qui regarderont la vidéo en différé, on fait un petit temps là de questions réponses. Alors moi, j'ai référencé toutes les questions que vous avez, vous étiez posées dans le chat, mais j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que Xavier a répondu à pas mal d'entre elles au fur et à mesure de sa présentation. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un petit point là-dessus donc La possibilité d'être éligible en étant tout seul, Xavier l'a évoqué, il faut que ce soit un collectif euh, formé de, de minimum trois, trois foyers. Mais il y a la possibilité, je vois que dans le chat, il y avait Geoffrey qui proposait de, de former un collectif. C'est toujours possible. Ouais. Hein. Il y a la possibilité que le collectif euh, se crée euh, et se monte ensemble. Enfin, L'enjeu, c'est vraiment de définir ensemble un projet commun. Et pas que ce soit juste des individus qui se regroupent pour, pour cocher les conditions. Quoi. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme questions Il y aura un second temps, hein, je reclarifie pour la présentation, mais il y a un second temps de questions-réponses qui va être animé du coup par, euh, par Xavier, où ils sont en train de récupérer toutes les questions qui sont posées dans la salle. Et on prendra un temps pour ça. Je vois qu'il y a des nouveaux commentaires qui arrivent dans le chat. Bonjour Anso. Alors. La partie du terrain est destinée à l'ensemble des habitants. Euh, alors, pour les questions un peu plus précises qui pourraient intéresser d'autres personnes que juste, euh, juste nous en distanciel, moi, je vais les noter. Du coup, je vais passer le relais à Damien si tu veux faire la conversation. Okay. Et je vais les faire remonter à la salle. Comme ça, même en distanciel, vos questions, elles peuvent remonter. Je vais me dépêcher des que... Ok. okay. Le moment pour nous positionner seul euh, Du coup, ça, euh, j'imagine qu'il faut former des collectifs. Euh, euh, du coup, l'idée, effectivement, c'est pas de monter un dossier tout seul, mais de, de rejoindre des collectifs et de, et de créer. Euh, ça, il y avait effectivement euh, des personnes qui proposaient. Par exemple, Geoffrey qui disait un peu plus haut, là, il y a 8 minutes, euh, on peut essayer de constituer un groupe. Euh, du coup, n'hésitez pas à utiliser cet espace là, Facebook, pour pour pour former des groupes, euh, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. À la porte. Et pour la partie rejoindre le projet seul, c'est ce l'expliquait Xavier euh, tout à l'heure. Il euh, y a aussi, dans un premier temps, il faut un groupe de trois... Euh... Thibault qui est là en mode, pourquoi vous parlez, pourquoi vous parlez On continue le live Thibault <rire> le live continue Et du coup, il est... ouais, au début, on demande vraiment d'avoir un groupe de trois foyers et ensuite, vous pouvez toujours candidater et ce, ce, ce collectif qui sera formé pourra en fait, en cas, recruter en tout cas, discuter avec d'autres personnes et des projets individuels pour rejoindre, pour rejoindre tout ça. Bon, moi j'arrête de parler, une, je est-elle destinée à l'ensemble des habitants seulement aux espaces communs Question 2. La construction des espaces communs est-elle prise en charge par la commune Sera-t-elle réversible La commune sera propriétaire de ces espaces et non l'association d'habitants Bonne question. Euh, effectivement, on ne va pas répondre à ça, mais on va noter la question. Julia Ok, yeah. du coup, il y a Catherine qui va commencer à former un collectif avec Geoffrey, c'est parfait. Les se passe euh, Actuellement, seul en tiny, je veux bien rejoindre un groupe. Du coup, il y a Yannick aussi qui est partant. So, merci, c'était ma question. Amoureuse. Bonjour tout le monde, moi je suis mariée, mère de deux enfants. Est-ce que vous pouvez fermer la porte derrière Merci. Euh, c'était On est en... Alors, nous sommes victimes d'un peu de disparu, <rire> ah, bah, peut-être. Okay, ouais. Et du coup, Tac. hop, euh... on est désolé, mais euh... je vais récupérer les questions. Je vois qu'il y a des nouveaux commentaires qui arrivent. C'est ça aussi, c'est dans la pause qu'on a inspiré après la, la présentation pour poser des questions. Je vais essayer de me ah, dépêcher pour je que... Te, je moi je vais regarder ailleurs les questions. Ok. Et puis Clément, n'hésite pas aussi... Ah, du, euh, du coup quels sont les moments? Ça c'était la question 2. Bonjour. Tac tac. Euh... Ça, je vois rien. Là. Tu peux nous contacter par Messenger. Tac. Euh... Si nous n'avons pas réuni trois ménages, faut-il attendre pour candidater du coup? Euh, oui, c'est sûr que candidater tout seul, ça, ça en fait ça va rien amener. Du coup, il faut vraiment constituer.. Euh, Constituer au moins des embryons de collectif. Et puis, comme disait Xavier, il n'y a pas nécessairement la besoin, le besoin d'avoir 12 foyers directement dans votre collectif. Le collectif peut être plus petit et après, au fur et à mesure, accueillir du monde. Euh, quel moment te conviendrait bah, C'est bien, les gens ils commencent à s'échanger de messages. C'est parfait, c'est le but. Euh, voilà, après, si vous avez toutes les euh, questions. Euh, juste question technique aussi, est-ce que le son est correct euh, maintenant et est-ce qu'il était aussi euh, durant la, transmis la transmission euh, Voilà, juste pour avoir des, des petits retours, euh, savoir si à la technique c'était correct. Ok. okay. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles questions ou je file euh... envoyer ça par là-bas Ok, Merci pour la question. Vais... Là, vais... Le son est bon. Ok. C'est une belle nouvelle. Toujours, toujours ça te Tac. <rire> Très bien. Le son, ok. Son okay, impeccable. Ok. Et ben après, si jamais il n'y a pas d'autres questions ou réactions, euh, on peut aussi vous laisser euh, tranquillement digérer tout ce, qui ouais. est... tout ce qui a été présenté par Xavier on peut leur envoyer la vidéo d'appel au don d'un Oui, on voulait faire. Non, mais alors, j'ai ouvert le lien, juste parce qu'on ouais. expliquait la PLC pour les personnes qui sont sur place. Et si jamais, vous, ça vous intéresse de, bah, de faire un don à l'assaut, j'ai ouvert le petit onglet ici. Ah, alors, c'est le temps que je galope là-bas. Les bah, se oui. sont chargés Je vous dis à tout de suite. Alors, on vous... Alors, ça, c'est comme... Tac. Et coup, on vous envoie le lien. Tac. Alors, là, là, là. Euh, voilà, du coup il y, y a toute la page. Ça ouvre droit aux réductions fiscales. Ah c'est dommage, j'avais pas mis la vidéo de nos nouveaux projets. Projet PC. Et sinon également, je vais vous mettre. Il euh, faut pas hésiter. En fait, il y a plein d'infos qui sont disponibles. Euh, au niveau de l'appel à projet de PC, il euh, y a sur le site aussi de Amoléger, il euh, y a une, une page dédiée à ça. Euh, du coup, vous aurez peut-être des réponses dedans aussi, n'hésitez pas s'il euh, y a des choses à voir. Euh, voilà, et puis bah, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on, comme disait Nelly, on va vous laisser tranquillement digérer, et puis je pense qu'on va reprendre d'ici euh, 10 minutes à peu près. Voilà, je je, je mets en pause. Yeah Yeah Yeah, we yeah. yeah. ok facebook on va reprendre dans deux minutes 30 secondes ah oui. même je suis optimiste Non, c'est vrai. Est-ce que je peux vous demander, c'est un moment, une heure ou deux, vous pouvez me dire, as-tu pensé à nourrir Francis Ok, ok, dans une heure Ouais, ok, Pas mal, c'est un petit poisson rouge. C'est un petit chat, une petite balade, je vous l'appelle. C'est un chat, c'est pas une vieille. Un peu enrhumé. Ok, très bien, nous allons commencer du coup la phase de questions-réponses. Et Maud va lire les questions. Une, une première question facile. Est-ce que c'est possible de récupérer le PowerPoint Oui. Euh, donc je l'ai pas précisé, mais à la fin de l'événement, on enverra à toutes les personnes qui se sont inscrites sur le formulaire ou qui ont donné leur euh, email à l'entrée. Donc euh, si vous êtes là, en tout cas normalement, vous, vous recevrez à la fin la présentation, mais aussi euh, le compte rendu de toutes les questions-réponses. Voilà. Y a-t-il un temps prévu ce week-end pour se rencontrer et former un collectif candidat, un temps plus formel que les moments d'échange informels Oui, euh, donc on va essayer de trouver l'équilibre ce week-end entre le formel et l'informel. Euh, donc il va y avoir euh, un petit temps déjà de, de speed dating, euh, mais voilà, sans pression, vous, vous verrez comment ça sera organisé. Euh, juste pour créer un petit peu du lien autour de quelques questions. Euh, tout à l'heure euh, à 18h30. Et puis, euh, demain, il y aura des petits temps euh, par, par groupe pour euh, vous positionner sur certains enjeux clés, euh, voilà, pour euh, exprimer un peu votre vision d'un tel projet. Et, euh, et donc là, on voilà, c'est pour les personnes qui seront là demain. Et si vous n'avez pas le temps, de, si vous ne pouvez pas être là demain ou que vous avez envie de prolonger ces échanges, euh, surtout on vous invite à euh, demander des, des contacts de personnes enfin, voilà, quand vous sentez qu'il y a quelqu'un avec qui euh, peut-être vous avez un feeling euh, n'hésitez ben, pas à proposer d'autres rencontres à prendre les contacts des uns et des autres dans cette salle il y a la salle des blasons donc normalement vous avez pu faire un blason une petite euh, affiche où euh, vous partagez un petit peu bah, qui vous êtes, quel est votre projet et, euh, et vos coordonnées si vous voulez pouvoir être contacté et donc ça peut être un bon moyen aussi si vous avez un petit temps de pause que vous êtes peut-être peut un peu timide pour aller voir les gens, ben vous pouvez regarder les blasons et dire, cette personne je me, je me sens vraiment très en lien avec ce projet ça me parle beaucoup, et bien vous pouvez noter ses coordonnées et lui proposer un échange plus tard la dernière chose qui est possible de faire, on a créé un forum euh, je vous, on renverra le lien à la suite de l'événement et donc, n'hésitez pas à proposer d'autres temps de rencontre. Voilà, nous, on est limité par nos disponibilités, mais n'hésitez pas à proposer d'autres temps de rencontre en visio ou en présentiel pour bah, poursuivre un petit peu ces échanges. Ce qui est clair, c'est que, voilà, on a bien conscience que la temporalité pour créer un groupe, elle peut être un peu courte. Euh, ça, c'est clair. Et donc, euh, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui n'auront pas le temps de constituer un groupe à ce moment-là, euh, vous pourrez toujours rejoindre des groupes constitués voilà, parce que moi je, je mets à peu près ma main à couper que le groupe qui sera constitué n'aura pas 12 foyers euh, et donc il y aura tout le temps derrière que ce groupe euh, s'étoffe donc voilà, ces coordonnées elles, elles seront euh, si vous le souhaitez elles pourront être transmises au groupe qui, seront, au groupe qui sera choisi euh, et puis L'autre élément sur lequel euh, c'est important de revenir, c'est qu'on espère qu'il va y avoir d'autres projets similaires dans le coin. Voilà, il y a d'autres communes qui regardent ça avec attention. Il y en a un certain nombre d'autres qui sont déjà en cours aussi ailleurs en Bretagne ou ailleurs en France. Donc C'est autant d'autres opportunités. Et la toute dernière chose pardon, que je voulais dire là-dessus, c'est que qu'on va faire proche près d'ici euh, une, une formation, un événement de quatre jours qui sera euh, début avril du 7 au 10 ça. du 7 au 10 avril pour bah, se rencontrer et euh, apprendre un petit peu comment euh, monter un projet, comment démarrer un groupe, qu'est-ce qui est important à cette étape-là. Voilà, Ça arrive un peu en décalé par rapport au projet de blessé, mais ça, si, si vous savez que c'est un type de projet que vous avez envie de monter et que vous n'avez pas eu le temps de le faire pour ce projet-là, je vous invite vraiment euh, à à vous joindre, à vous inscrire à cet événement-là. Ce sera un, un temps riche et avec plus de temps et que des personnes qui sont dans cette optique de vouloir créer un groupe. Et, euh, et c'est où exactement À sa frais. Oui. Euh, juste petite précision au niveau du, des personnes qui nous suivent sur Facebook. Euh, comme Yannick l'a dit, euh, l'URL, c'est communauté.amo-leg.org. Vraiment, n'hésitez pas à aller dessus. C'était le troisième point que tu abordais, Xavier, oui, le forum. pour se mettre en lien euh, en distanciel. Voilà, merci. Merci Damien. Je passe aux questions sur les dossiers de candidature. Est-ce que les critères étaient listés dans un ordre de priorité Non, les critères n'étaient pas listés euh, dans un ordre de priorité. On a choisi de ne pas euh, donner le détail de la, de la pondération. Ces critères ils vont être pondérés, ils ne ils seront pas tous comptabilisés de la même manière. Mais voilà, le comité de pilotage a, a choisi de, de ne pas dévoiler exactement quel critère euh, aura quelle pondération. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser les, les attentes euh, au sujet de, du critère pertinence des activités économiques et associatives envisagées À quoi ça fait référence Est-ce que c'est le métier Est-ce que c'est de monter une activité locale Etc. Euh... Alors, que dire euh, ce qui c'est un... pas forcément le métier. Déjà, on a utilisé le mot activité. Euh, donc euh, l'activité c'est c'est plus large. Et on a mis euh, économique associative pour que voilà ça englobe une grande variété de choses. Euh, ce qui est important de dire, je crois, c'est que en fait l'intérêt ça va être de pouvoir apprécier comment un projet global, un collectif, va pouvoir euh, avoir euh, la volonté de contribuer au territoire, mais ça ne va pas être de dire, ah, il faut que chacun fasse tel métier, etc. Euh, voilà, je, je crois pouvoir parler pour le comité de, de pilotage en disant qu'il n'y a pas une envie de dire, ah, et, voilà, chacun doit faire un métier utile, euh, non, et, et de dire, on va choisir là-dessus, c'est plutôt de... Bah de, voilà, de pouvoir sentir que les personnes ont l'élan de contribuer. Je ne sais pas si vous avez envie de compléter euh, ou pas. Surtout que la question d'après, c'est quelle est la motivation de la commune pour accueillir ce projet Je pense que ça peut être en lien. Ouais. en fait, euh, <rire> on est motivé pour tous les projets. L'idée, c'est de voir comment les porteurs de projets se projettent dans la vie d'une un, commune. De, et qu'ils aient bien conscience qu'ils arrivent déjà dans un environnement social, économique, existant, actif, vivant. On a 82 assauts à placer, donc il y a déjà une vie qui arrive. Et pour euh, du coup, ça va me permettre d'utiliser un mot, c'est le mot « ghetto ». L'idée, c'est que cet écoquartier ne se transforme pas en ghetto, mais que les porteurs de projets, dès l'origine, eh ils aient un œil ouvert sur ce qui se passe autour. Du coup, on ne va pas, euh, tout à l'heure, Xavier parlait de pondération, je ne vais pas vous dé dévoiler la pondération de ce point-là. Euh, donc, euh, moi, je vous invite quand même à bien regarder ce qui se fait déjà à PC, comment ça tourne autour. Et puis, je veux juste aborder un truc, qui, euh, c'est que là, on est quand même dans une posture particulière, éthiquement. C'est super bizarre de se dire qu'on est en capacité de choisir les futurs habitants de la commune. Pardon Ah oui, c'est vachement plus fort <rire> Éthiquement, c'est super bizarre de se dire qu'on est en capacité de choisir les futurs habitants de la commune. Donc euh, moi, ça me pose question, euh, ça pose question à plein de gens. Mais euh, voilà, l'enjeu de ce point-là, c'est vraiment de, bah, de vous rendre euh, attentif au fait que vous arrivez dans un lieu qui vit déjà. Voilà, c'est tout. Et, de, euh, et de, de se dire, ben voilà, il euh, y a déjà plein de choses, comment est-ce que moi je m'inscris dans ce plein de choses-là et sur les motivations plus profondes, est-ce que demain, euh, cet après-midi, euh, dans la présentation de la commune, ce sera partagé Qu'est-ce qui vous motive particulièrement à faire ce type de projet ici Ben Nous, on, on veut tout changer, donc euh, on veut faire la révolution. Quoi. Il y a encore une question pour le conseil municipal. Est-ce qu'il y a l'unanimité uninami, du conseil pour le projet du coup, il y a eu l'unanimité du conseil pour le projet. Il n'y a pas eu l'unanimité par rapport au, au volet financement, prise en charge complète. Voilà. Mais euh, c'était une écrasante majorité. Après, vous savez comment ça fonctionne, un conseil municipal, avec les histoires de proportionnel et tout. Quand on est, ma, quand on, quand on est majoritaire, on est majoritaire. Quoi. Merci. Et okay. juste, je voudrais rajouter un petit élément sur, sur la question de, de l'appel à projet et de, de la partie éthique. C'est vrai que c'est un, un élément qui nous a posé pas mal de questions. On s'est demandé mais comment on fait quelque chose, on accompagne quelque chose qui est juste. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui veulent candidater. On avait envie d'amener de la transparence, de la transparence là-dedans. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des petites choses qui se font un peu sur des, sur des coins de table. Et, et nous, ça ne nous semblait pas... Euh, nourrir ses besoins et donc euh, voilà il y a un équilibre à trouver entre avoir un processus qui soit juste qui soit transparent où toutes les personnes qui veulent candidater ont la possibilité de le faire et en même temps quelque chose où on, pas, euh, des, euh, on passe pas dans une logique de robot à dire euh, est-ce que tu coches une case pas cocher une case donc voilà ça va être cet équilibre qui est euh, difficile à trouver mais j'ai confiance qu'avec avec, euh, l'équipe d'Eluquia ça, ça va se faire d'une manière qui soit et juste et humaine il y a une petite question euh, planning. Est -ce que, euh, où est-ce qu'on va pouvoir habiter des candidats en attendant que le terrain soit disponible Par exemple, quelqu'un qui est en tiny house. Euh, est-ce qu'il faut être proche pour pouvoir être accompagné durant la phase d'accompagnement après avoir été lauréat Alors ça, c'est une phase dont on n'a pas du tout discuté aujourd'hui avec la commune. Donc, euh, Je vais juste répondre que c'est un élément euh, auquel on va porter attention. Voilà, je pense que... Il y a des opportunités qui pourront être trouvées. En tout cas, j'ai confiance que ce sera possible. Euh, et ce sera étudié au cas par cas. Je pense que ça fait partie des, des sujets qui vont ressortir un peu dans les dossiers. C'est-à-dire qu'il y a des groupes où il y a déjà des gens qui auront leurs habitats. Et d'autres ou non. Et donc, en fonction, ça veut dire qu'il va falloir pouvoir s'adapter là-dessus. Voilà, Moi, j'ai confiance qu'on pourra trouver une solution. Et euh, c'est sûr que ça va être plus facile d'avoir des groupes de personnes euh, qui euh, sont relativement proches géographiquement ou peuvent euh, s'installer à proximité. S'il y a des groupes euh, où les gens habitent euh, un à Strasbourg, l'autre à Marseille et le troisième à Pau. C'est aussi possible parce qu'il y a la visio. <rire> voilà, c'est aussi possible avec la visio, mais il va falloir prévoir des déplacements euh, sur place parce que tout ne se sera pas en visio. Voilà. Bon, tu m'as coupé l'air le pied pour vous mettre du rythme. Après, j'ai des questions plus architecture, aménagement, et notamment sur les réseaux. Il y a plusieurs questions qui sont sur est-ce que c'est obligatoire d'être accordé ou ce sera possible d'être autonome Et Qu'est-ce qui est pensé pour l'autonomie Est-ce que le SPANC sera en accord avec des, des systèmes autonomes Du coup, on est dans un zonage constructible. Et donc, il y a des règles à respecter dans le zonage constructible. On va encourager tout ce qui est euh, réserve d'eau, euh, récupération des eaux de pluie, euh, double-circuit, enfin, voilà, pour la machine à laver, euh, on n'est pas obligé d'utiliser de l'eau potable, enfin, tout ça, c'est possible. Mais les habitats seront raccordés au réseau, électricité, eau et tout à l'égout. Et euh, vous allez dire, ah tout à l'égout, hein? mais sauf que la station d'épuration du Coudray, c'est comme... Euh, du drainier, enfin il y a plein de petits endroits sur la commune et il y a trois stations d'épuration qui sont en filtre planté. Voilà. Et celle du Coudray, donc, qui dessert les colliers, là, eh ben là, ce euh, c'est une station en filtre planté, à Roseau. Voilà. Et ce sera possible de produire de l'électricité par exemple Carrément, sur le ben ouais, ouais, on encourage euh, tout. <rire> si vous voulez être autonome, vous pourrez, mais l'habitat sera raccordé au réseau. Et, et, et moi, je veux, je veux rajouter que c'est quelque chose qui, pour nous, a énormément de sens aussi. Euh, voilà, Là où les réseaux sont disponibles, en fait, par exemple, pour la question de l'électricité, de, de pouvoir venir euh, injecter aussi la production d'électricité, les surplus éventuels dans le réseau et euh, limiter euh, les consommations de batteries et d'équipements comme ça, qui sont utiles là où c'est pas possible de se raccorder ou alors là où ça... Ça coûterait trop cher ou ça serait trop compliqué. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Ça permettra de rendre les projets plus accessibles financièrement aussi. Du coup, sur cette question des compteurs, il y avait des questions qui étaient « Est-ce que les abonnements seront euh, communs ou individuels » Est-ce que ce sera un seul compteur Comment ce sera géré Alors ça, ça fait partie de tous les sujets qui vont être laissés à la euh, décision du groupe d'habitants. C'est-à-dire que... Ça ne fait pas partie des sujets qui, qui rentrent dans le cadre de faisabilité. Euh, y a, ce qui est sûr, c'est que les consommations euh, devront être payées. Après, quel mode de répartition Est-ce qu'il y a des sous-compteurs Pas sous-compteurs Tout est possible. C'est vraiment à chaque groupe de faire ses choix. Et nous, on accompagnera pour faire en sorte que ces questions se posent et soient posées. Et puis que chaque groupe trouve les réponses qui lui semblent justes. C'est une question un peu du même ordre, je pense. Mais est-ce que dans le droit d'usage d'une parcelle privée, est-il possible de mettre des fleurs en terre et planter des arbres J'ai lu les mots exacts parce que je pense que tu peux réagir sur tous les mots. Oui. Euh... Alors, tous les mots. Euh... Droit d'usage, parcelle privée et planter des Oui. Fleurs. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin d'avoir des espaces privatifs, des espaces intimes, euh, extérieurs. Voilà. Ça, c'est un besoin qui, en général, est partagé par les gens. Maintenant, nous, on va aussi accompagner chaque groupe d'habitants à définir les règles qui lui semblent justes. Voilà, moi je fais partie d'un projet euh, similaire, et on, on a dit par exemple que si on voulait couper un arbre qui euh, fasse plus d'un diamètre de, nos, de une main, nos deux mains peut-être, nos deux mains, eh ben on doit euh, demander l'accord du collectif pour le faire. Euh, bon, si on veut planter quelque chose, nous, on n'a pas besoin, mais, euh, mais en fait, chaque groupe va se doter de ses propres règles et il y, y aura un règlement intérieur qui euh, sera défini. Là aussi, il y a des rapports aux règles qui sont très différents et pour celles, ceux qui seront là demain, vous serez invités à vous exprimer sur ce sujet, ce sera un des sujets qu'on vous, qu vous proposera d'aborder. Voilà, il y a des gens qui vont vouloir avoir quelque chose qui soit très cadré où tout est défini, tac tac tac et on sait exactement si on est dedans ou pas dedans. Et d'autres gens qui au contraire euh, vont vouloir avoir quelque chose qui est beaucoup plus flexible, peut-être un petit peu moins détaillé. Et donc ça bah voilà, c'est important de, de pouvoir en parler quand vous créez un groupe avec avec d'autres gens pour voir si vous êtes un peu aligné sur ça. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui est extrêmement carré, qui a besoin que tout soit prévu, planifié, euh, et que vous, c'est pas du tout votre truc, bah, ça va être étouffant. Et pour l'autre personne, ça va être insécurisant. Donc voilà, euh, c ça dépendra. Donc. Euh, question architecture. L'habitat réversible, est-ce que ça veut dire qu'il y a une surface maximum Alors, il n'y a pas de surface maximum qui a été définie euh, aujourd'hui il va quand même falloir que euh, les habitats puissent être démontés ou déplacés euh, relativement facilement. C'est ce qui est défini dans, dans, le, dans la loi. Donc, voilà le facilement rapidement euh, enfin, le facilement démontable, il, il, il est à l'appréciation de chacun. Ce qui est sûr, c'est que euh, en soi, euh, on connaît des gens qui vivent, par exemple, dans des yourtes de 80 mètres euh, carrés facilement euh, démontable. Maintenant, c'est là aussi où c'est important de pouvoir parler de ces sujets en groupe. C'est d'avoir la conscience que, ben forcément, plus quelqu'un va faire un gros habitat, alors il y aura, des, ça, ça va être discuté dans le projet d'aménagement. Mais si vous voulez qu'il y ait énormément d'espace euh, public partagé, enfin d'espace partagé extérieur dans votre projet, euh, vous allez peut-être avoir envie de dire, en tant que groupe. Nous, on fait euh, une emprise au sol maximale, maximale de 50 mètres carrés parce que pour nous, ça a plus de sens, que ça laisse plus de place à la végétation, etc. Donc ça, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels vous allez pouvoir définir vos propres règles en tant que groupe. Est-ce qu'il y aura besoin de permis de construire pour chaque habitat réversible Alors nous, on, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un permis d'aménager global qui va définir des emplacements. Et donc, au sein de ces emplacements, les habitats pourront être installés et évoluer, toujours en restant dans le cadre du PLU. Donc, ça ne dispense pas de respecter le règlement, mais il n'y a pas de nouvelles formalités administratives à déposer. Voilà. Et donc, nous, on accompagnera au, au dépôt et à l'instruction du, du permis d'aménager initial pour définir ses emplacements et poser un cadre général euh, pour l'aménagement du projet. Et ensuite, il y aura cette flexibilité-là. Est-ce que les espaces communs qui seront construits euh, est pris en charge du coup par la commune, ils seront réversibles aussi. Alors, euh, ça dépend le ce n'est c'est pas un sujet dont on a parlé euh, aujourd'hui euh, spécifiquement avec la commune. Là, il y a la réversibilité euh, au sens facilement et rapidement euh, démontable. Là, où on est dans le cadre légal des, des habitats euh, démontables, des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Pour l'espace commun, on ne sera pas dans ce cadre-là puisque c'est pas une résidence qui constitue l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Donc, en soi, il n'y aura pas besoin que l'espace commun bouge facilement, et de toute façon, à partir du moment où il sera financé par la commune, cet espace commun n'aura pas vocation à bouger. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'impératif le, le, euh, écologique et euh, la volonté de construire, de, de promouvoir une architecture qui est sobre, va entrer en compte. Donc euh, voilà, il n'y aura pas des, des mètres cubes de béton euh, déversés euh, dedans non plus. Voilà, là, sur la question de techniquement, est-ce qu'il y aura des petits plots béton ou pas, ce sera des arbitrages, à mon avis, qui seront faits plus tard avec euh, bah, l'accompagnement de, de la maîtrise d'œuvre qui, euh, qui travaillera sur le projet. Du coup, il y avait une confirmation, c'est la commune qui sera propriétaire des espaces communs et pas l'association d'habitants. Oui, la commune sera propriétaire du terrain avec, les avec ce qui est non démontable euh, et donc les espaces communs feront partie de ces équipements non démontables qui seront loués dans le même bail amphithéotique. Et la, leur construction, elle est financée par la mairie uniquement ou est-ce que c'est possible que les habitants ils y participent, par exemple en fabriquant, en donnant du temps Oui, c'est complètement possible que les, les habitants participe et donne du temps. Il faudra qu'il y ait un cadre qui soit bien défini avec la mairie, notamment par rapport à des questions d'assurance, de responsabilité et tout ça. Et donc voilà, ça, ça fait vraiment partie des sujets qui seront définis avec le collectif, la mairie, le maître d'œuvre qui supervisera la construction et puis nous-mêmes qui allons accompagner la maîtrise d'ouvrage. Euh, ce qui est sûr, c'est que le collectif d'habitants aura intérêt à réduire les coûts. Pour réduire le loyer et en même temps il faudra trouver cet équilibre avec les besoins de la commune qui seront aussi probablement d'avoir quelque chose qui est sécurisé et garanti et donc ça il est probable que le côté participatif soit plus sur des éléments de seconde œuvre de finition de choses comme ça ensuite j'ai des questions sur l'amortissement de, de ce financement est ce qu'il y aura une logique d'évolution du loyer euh, ou bien alors il prendra toujours euh, qu'est ce qu'il va prendre en compte et la question d'après c'est voilà à quoi ça va servir une fois que le, les investissements sont, sont remboursés, amortis À quoi servent les loyers Est-ce que les loyers vont diminuer ou est-ce qu'ils vont servir à financer d'autres choses euh, C'est une bonne question. On n'a pas euh, traité aujourd'hui ce sujet. Euh, je pense que ça fait partie des sujets qu'on peut amener euh, plus tard avec le conseil municipal. Ce qui est sûr, c'est que… Ah, bon, allez. Ouais, on a déjà un petit embryon de réponse, c'est que du coup, cet argent euh, qui sera dégagé à terme, donc on a prévu un amortissement sur 25 ans. Donc dans 25 ans, effectivement, les loyers eh ben, ils, ils vont servir à d'autres projets d'intérêt général sur la commune. Ça va rentrer dans le budget de la commune. Voilà. Après, sur l'évolution, est-ce euh, qu'on va augmenter euh, le prix des loyers indexés sur nanani nanana, ou baisser parce qu'on sera amorti ah oui, pardon. Je m'entends mieux en plus. <rire> euh, Est-ce qu'on va indexer euh, les loyers sur, euh, sur quelque chose? Est-ce qu'ils vont varier? Est-ce qu'ils vont pas varier? Euh, ça, on n'a pas du tout euh, réfléchi à ça encore. Euh, ouais, et donc euh, en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que ce que je trouve qu'il y a du sens, c'est dans tous les cas, il y a la garantie que il n'y a pas un privé qui va s'enrichir euh, sur le projet. Voilà. Au... J'ai envie de dire, dans le pire des cas, ça sert à des projets qui vont dans tous les cas être utiles pour les habitants puisqu'ils seront habitants de la commune de Plessé. Voilà. Et bien justement sur la question de critères euh, d'accessibilité financière, est-ce que finalement d'être déjà propriétaire d'un logement quelque part, ça pourrait être un frein euh, et ne plus pouvoir accéder au projet Alors on n'a pas demandé aux gens s'ils étaient propriétaires ou non et on leur demande pas de fournir une fiche de revenus. Euh, euh, etc. Et voilà, les élus ont l'air de, de faire non de la tête. Donc en tout cas, ce ne sera pas des critères. Et inversement, est-ce que c'est possible d'être seulement locataire d'un habitat léger et de ne pas être propriétaire de son habitat léger Non, alors dans, dans ce montage, en tout cas, euh, là, ce n'est pas possible. Et, et ça aurait posé plein de questions en fait, euh, supplémentaires de euh, bah, là aussi, est-ce que c'est des privés qui vont financer euh, Comment. Euh, on fait cohabiter dans les décisions des gens qui sont propriétaires, des gens qui sont locataires. Euh, voilà, on a fait ce choix que ce ne soit pas possible. Euh, et s'il y a des personnes qui ont des difficultés financières pour, finance, pour, pour, pour leur habitat, en fait, vraiment pour le financement de leur habitat qui ne leur permettrait pas d'être propriétaire, euh, je les invite à venir vers nous pour qu'on les redirige vers un certain nombre de, de, de solutions qui peuvent exister aujourd'hui. Euh, voilà. On a l'impression qu'en tout cas, il euh, n'y a pas forcément de « bonne raison » dans ce cadre-là et dans ce projet de, bah, de préférer euh, louer et payer de l'argent euh, à quelqu'un qui, qui serait juste propriétaire de l'habitat. Et la dernière chose, c'est que ça permet d'instaurer un cadre où il n'y a que des personnes qui vivent là, qui résident là, qui sont propriétaires de, en résidence principale et où ça ne peut pas devenir plus tard. Un projet locatif euh, type business. J'ai deux questions en lien, il y en avait une c'est est-ce que c'est possible de faire des crédits immobiliers ou bien alors on pourra faire que des prêts à la consommation euh, Alors c'est un sujet qui n'est pas euh, évident évident parce que voilà les banques mettent un peu de temps à bouger sur ces sujets. Il y a des gens qui ont réussi à obtenir des crédits immobiliers pour euh, des projets de ce type quand il y a un terrain, euh, un un bail amphithéotique ou en tout cas un, un, une sécurité euh, foncière dans le temps. C'est plus difficile pour les habitats type tiny house quand même. Euh, le côté mobile, mais après il ne faut pas forcément déclarer les roues, mais le côté mobile pour les banques, ça, ça pose un petit peu des problèmes. Euh, voilà, donc euh, et il est aussi possible, je sais qu'il y a aussi des, des banquiers qui ont réussi à faire... Euh, des systèmes un peu hybrides où il y a des prêts sur 12-15 ans avec des taux qui sont pas vraiment ceux d'un crédit immobilier, mais qui sont clairement pas ceux d'un d'un crédit à la consommation non plus. Donc euh, voilà, ça, ça fait partie des, des solutions qui existent. Nous, on essaye de travailler pour bouger un petit peu aussi ce, ce milieu-là euh, bancaire qui voilà qui a pas mal d'inertie. Je vais glisser une question inclassable entre mes trucs, euh, mais qui, que je trouve en lien. Comment, en tant qu'habitant mobile, on peut s'inscrire en tant qu'habitant de la commune, accéder du coup aux services, écoles, bibliothèques, espaces, et quid d'une participation financière à la vie de la commune, impôts locaux euh, voilà. ouais, Donc, en tant qu'habitant, ça c'est important, en tant qu'habitant, euh, euh, dans les statuts de l'association, il y aura un statut d'habitant. Euh, du coup, ça fera de vous un habitant de la commune et vous serez assujetti aux impôts locaux comme euh, n'importe quel habitant. Voilà, donc il n'y aura pas de, vous n'aurez pas besoin de vous inscrire à un CCAS ou des choses comme ça, comme euh, comme parfois c'est le cas pour des des habitants mobiles. Là, non, vous, vous aurez un justificatif de domicile, vous pourrez voter euh, sur place. Enfin voilà, vous serez un habitant comme les autres. Du coup, là, je suis plutôt dans le thème juridique et financement. Il y en avait une sur l'accompagnement architectural que tu as évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est chaque personne qui le sollicite qui paye ou est-ce que c'est compris dans l'accompagnement global dans les 500 000 euros que tu avais chiffré Dans les 500 000 euros, il y aura un accompagnement euh, sur la question de la... Enfin, il y aura la maîtrise d'œuvre, de l'aménagement et des espaces communs. Donc forcément, pour définir le plan d'aménagement, on partira de ce qui existe, les projets d'habitat des uns des autres et donc euh, ça sera un élément euh, qui, qui sera inclus dedans. Après, il n'y a pas d'accompagnement au-delà de, des travaux initiaux qui, qui est prévu. Donc derrière, ça pourrait être intéressant de solliciter des partenaires comme peut-être le CIE pour qu'il y ait des recommandations dans les cas de nouveaux habitats. Il est aussi très possible que le groupe d'habitants ait des compétences ou développe progressivement des compétences pour faire ça et pour pouvoir intégrer judicieusement un nouvel habitat. Et on, on est déjà accompagné par le CAUE parce que, comme on l'a expliqué au tout début, il y a en même temps que le projet de amolégé, il y a en même temps un projet de zone sportive, city stade machin. Et il y a aussi un, un projet de jardin partagé. Et le CAUE va nous aider à faire monter ces trois projets et à les intégrer dans le site. Parce que c'est un site un peu d'exception, vous allez voir, c'est très très beau. Et euh, voilà, l'objectif, c'est que, ce, que tout s'intègre parfaitement dans le milieu, euh, dans la nature euh, qui, est, qui est jolie là-bas. J'ai une question assez juridique. Est-ce que les baux seront individuels ou ce sera un bail au collectif euh, Et notamment, cette question-là, elle est en lien en fait avec des, des préoccupations qui sont euh, l'usage, la transmission du terrain dans le cadre d'une succession, s'il y avait un décès, par exemple. Alors, donc il y aura un bail collectif pour la location du bail amphithéotique. Et ensuite, il y a différents montages qui sont possibles à l'intérieur du, du, du projet. Donc là, on travaillera avec euh, un notaire, une juriste euh, avec lesquels on a l'habitude de travailler pour définir, en fonction des besoins du groupe, quel est le montage euh, à, à poser. Et donc là, ça dépend notamment de ce que le groupe veut faire en cas de décès, euh, en cas de divorce. Enfin, voilà En fait, il y aura tout un tas de questions à se poser. Nous, on ne propose pas un modèle pour tout le monde parce qu'en fait, il y a différents besoins et il y a différents voilà, points de vue euh, sur la question. Donc, Par contre, on a une liste de toutes les questions à se poser et ensuite, il y a un accompagnement par euh, un notaire, une juriste parce que là, ça dépasse un peu nos compétences pour mettre en œuvre le modèle exactement qui va bien. Ça peut être une sous-location à chaque foyer ou pas. Ce n'est pas obligatoire de faire ces modèles là voilà, en, en résumé, en fait, à peu près tout est possible. Ça va, des, ça va être à chaque groupe de se positionner sur ces questions. Ce ne sont pas des sujets qui arrivent très tôt, ça, euh, normalement, ce ne pas des sujets de base, mais quand même, euh, c'est important que ces préoccupations euh, émergent à peu près dès le début pour que vous puissiez en parler si c'est des choses très importantes pour vous, pour que vous validez que vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde. Et ben, Du coup, je propose de peut-être faire un pas en arrière et de redonner peut-être de la clarté sur ces, ce collectif Notamment, il y avait des questions, c'est quoi un ménage Parce qu'on a dit qu'il fallait candidater en étant trois ménages minimum et qu'ensuite il y en aurait douze. C'est quoi un ménage Alors, un ménage au sens. Euh, au sens. Enfin. Euh, Est-ce qu'il y a un nombre de personnes que... Alors, une personne seule, c'est un ménage. Euh, un couple, c'est un ménage. Un couple avec des enfants, c'est un ménage. Une personne seule avec des enfants, c'est un ménage. Je crois que j'ai fait tous les cas. Ça a Après, euh, globalement l'envie bon, d'habiter sous un même si toit. S'il y a des ménages euh, plus atypiques, c'est tant que l'idée c'est de vivre sous le même toit, euh, c'est un ménage. Voilà. Des fois on utilise le mot foyer, ça peut être l'un ou l'autre. Oui. Et du coup il y avait aussi des, des besoins de clarté sur euh, euh, est-ce que c'est un groupe de trois qui sera sélectionné, un seul qui va devoir se constituer ensuite plus grand, ou est-ce qu'il va y avoir quatre groupes de trois qui vont être rassemblés Ça n'avait pas été très clair. Alors oui, on, nous on a envie de, de choisir un groupe au départ, qui est bien aligné sur une vision. Ça peut être un groupe de 3, un groupe de 4, un groupe de 5, n'importe. Euh, le côté forcer un patchwork, enfin forcer un mariage entre différents groupes, on n'y croit pas forcément. Peut-être que si vraiment il y a deux groupes qui ont l'air très très très alignés sur la vision, on essaiera de pousser à une rencontre et euh, des discussions un peu plus un peu plus euh, voilà approfondies avant de vraiment faire le choix. Mais voilà, il y a une volonté de ne pas imposer un mariage entre différents groupes dans tous les cas. Voilà, ça, ça c'est vraiment, euh, je dirais l'élément de base. Donc ça me semble hautement improbable il n'y aura pas euh, quatre groupes de trois qui seront choisis, ça c'est sûr. Voilà, Peut-être que il y aura une invitation forte à dire, mais rencontrez-vous, on sent que ça peut bien matcher. Et voilà, Mais globalement, euh, ça sera plutôt un groupe qui sera choisi. Et on est bien d'accord que c'est un groupe minimum de trois, mais qu'on peut être plus que trois foyers, trois ménages Oui. Et il euh, y avait une question sur, après, euh, le groupe, il est accompagné pendant un an avant de s'installer. Est-ce que c'est possible de devenir un groupe de 12 en juste un an et de savoir vivre ensemble en rien qu'une année Alors, euh, donc le groupe, il va être accompagné pendant un an, euh, puis ensuite, il va... En tout cas, nous, l'idée, c'est qu'on le rende le plus autonome possible, mais ce pas au bout de notre année d'accompagnement que le projet il sera... Tout bien terminé et tout ça, ça c'est certain. Euh, donc, ça dépend de la maturité du projet d'une part, ça dépend des rencontres qui seront faites d'autre part. Après, vous, on, on détaillera beaucoup plus ces points demain matin dans la présentation sur les enjeux humains. Vous verrez qu'il y, y a beaucoup d'enjeux humains d'un projet il y a des phases de séduction, des phases de rousse Enfin voilà, aussi chaque groupe traverse différentes phases. Euh, c'est impossible de, de, de pouvoir vraiment nous se projeter sur quelle va être la vie d'un groupe parce qu'il y, y a autant de, de vie que de groupe ce qui est sûr c'est que l'objectif c'est pas de se dire on a un an pour être 12 il voilà. y, y, y aura déjà plus de temps parce que dans tous les cas même au bout d'un an les travaux euh, ils seront... un an c'est pour démarrer les travaux hein, quand même on sera en avril euh, et ce qui est sûr, c'est que bah, intégrer des personnes petit à petit, c'est quelque chose qui va être important de faire si le groupe est, est très peu nombreux, parce qu'il y aura du boulot. C'est un élément aussi sur lequel je veux insister. Il y aura des choses à faire, même si euh, nous, on va être là pour accompagner la commune va prendre en charge un certain nombre de choses, mais ça demande du temps ça demande de passer du temps ensemble, d'approfondir. Et ça, bah, les groupes vont aller à des vitesses très, très, très, très, très différentes. Moi, je peux prendre un exemple avec notre groupe où nous, on a décidé, en attendant de pouvoir s'installer, de faire une espèce de grosse colocation. Euh, donc, on a vécu ensemble pendant, pendant six mois. Et donc là, bah, forcément, on s'est connus de manière beaucoup plus intense à ce moment-là. Je dis pas que c'est une bonne chose à faire pour tout le monde, hein, c'est à double tranchant. Mais donc, on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble sur, ces, sur cette étape-là. Et plus on va passer de temps ensemble, plus on va avancer vite sur ces enjeux humains. Voilà, ça c'est une certitude. Et en même temps, chaque groupe a son rythme et ce sera très important de porter attention à ces différents enjeux de rythme qui ne sont pas les mêmes sur les personnes. Il y avait aussi une préoccupation si dans une des équipes, euh, disons qu'elle est de trois ménages, il y a un des ménages qui fait faux bon. Qu'est-ce qui arrive au reste de l'équipe Alors c'est aussi pour ça qu'on a mis trois minimums. Euh, il est possible qu qu'il qui, qui qu y ait des gens qui se désengagent du groupe. Euh, c'est même très probable qu'il y ait des gens qui se désengagent du groupe. Ce n'est pas gênant. Euh, à partir du moment où... Ça, enfin, si vraiment on sent que le groupe se disloque totalement, parce qu'à ce moment-là, il y aura un signal d'alarme qui sera tiré, le bail amphithéotique ne sera pas signé. Dans tous les cas, tout de suite, hein, il, y aura, il y aura une phase entre le moment où le groupe est choisi et la commune dit « c'est vous qu'on a envie de prendre ». Et le moment où, effectivement, ça y est, le projet, il sera vraiment validé, tout est bien lancé. Donc, il y aura une phase encore où ça sera possible que si le groupe se disloque ou que vraiment la commune se rend compte que ça ça, ça rentre pas finalement dans le cadre qui est posé, ça, ça soit remis en question. Voilà, je pense que cette possibilité, elle doit exister et c'est important de le dire. Maintenant... Voilà, ce sera qu'en dernier recours, si vraiment il euh, n'y a, a pas la possibilité de repartir, c'est pas parce qu'il y a un groupe un, un foyer qui part en tout cas que ça remet tout en question. Maintenant s'il n'en reste plus qu'un ou que c'est euh, ou que la communication elle, est totalement rompue, bon forcément là ça sera compliqué. Moi aussi j'ai élargi la question à le le, le, le projet est installé, s'il y avait un décès ou un départ, comment on le gère Donc Cette fois pas forcément du point de vue juridique, mais du point de vue humain. Ça c'est un élément très très très important, l'accompagnement de la gestion des arrivées et des départs, de la vie de, de tout groupe. Il euh, n'y a pas de. Là c'est pareil, nous, on a... enfin c'est vraiment un sujet d'accompagnement spécifique. Chaque groupe se dote là aussi de ses propres règles d'une part, mais de ses propres coutumes ou euh, manières de faire, euh, au-delà des règles, c'est important de... Voilà, de, de voir ça d'une manière plus large. Ouais, c'est chaque groupe gère ça différemment. Il y a souvent un délai de préavis avant de partir, pendant lequel on est euh, redevable du loyer et des charges. Là aussi, ce délai, il est à définir pour chacun. Voilà. Ouais. Ça dépend. Donc. Mais, mais, mes questions qui restent sont souvent de l'ordre du facteur humain. Hein. C'était ma dernière pioche. Mais du coup, euh, ça permet d'aller plus en profondeur. Qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner et souder le collectif qui sera composé, du coup euh, bah, plein de choses euh, que, qui, qui vont être aussi proposées par euh, la personne qui va accompagner ce groupe en fonction du groupe Donc, euh, voilà, je ne vais pas faire une liste de tout ça mais ce qui est sûr c'est que nous on met souvent l'accent sur des, des temps de partage qui sont un peu plus euh, voilà, de l'ordre de, des émotions de ce qui peut nous traverser et mettre en place une, une routine où euh, bah voilà, on va pas parler que du projet, mais aussi euh, de choses qui voilà, peuvent être aussi plus personnelles par rapport au, au lien avec le projet. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on va vous inviter à vous positionner demain. C'est voilà, votre rapport aux émotions, au partage de choses qui sont un peu plus intimes. Il y a des personnes qui, c'est très important de prendre beaucoup de temps pour partager ça, d'autres personnes qui sont très mal à l'aise avec ça. Donc, euh, bah, voilà, en fonction des envies du groupe, forcément, nous, on va aussi beaucoup s'adapter. Euh, je moi, peux compléter le... parce que moi depuis deux ans que je suis dans l'association, j'ai participé à cette activité d'accompagnement de collectif. et donc c'est ce qui est proposé au collectif lauréat c'est de l'accompagner sur une durée d'un an en ayant des, des rencontres régulières pour le doter à la fois d'outils opérationnels, comment faire son projet, mais aussi d'outils voilà, de gouvernance, de gestion du facteur humain. Donc l'idée c'est de vous apporter des ressources, des outils, des connaissances et de vous apprendre à être autonome dessus pour pouvoir ensuite être en capacité de vivre toutes les situations ensemble en tant que collectif. Et c'est vous qui allez définir le cadre de sécurité dont vous avez besoin, les règles que vous souhaitez mettre en place, et euh, les différents processus que vous voudrez respecter ensemble. Du coup, ça fait lien avec la dernière, la... pas la dernière question, l'avant-dernière. C'est la charte amolégée, qui c'est qui la rédige Alors, donc, quand on dit, il y a deux choses, euh, on peut entendre deux choses la charte amolégée. Il y a une charte, qui est une charte globale, euh, c'est charte euh, de tous les amolégés. Euh, donc là, qui est rédigé par l'association, en fait, c'est le cadre que j'ai présenté là. Ah, si, par notre association Par notre association. Ça, c'est le cadre qui est présenté là. Ensuite, à l'intérieur de, de ce cadre, chaque association va se doter... Une, chaque association d'habitants Pardon. Chaque groupe, groupe d'habitants va se doter euh, d'une charte qui va poser un peu des valeurs et des principes. Et cette charte va se décliner dans un règlement, qui va être un ensemble de règles. Et donc voilà, nous on va accompagner chaque groupe d'habitants à définir sa propre charte, qui est sa manière de voir le projet, ses valeurs, ses principes, et puis les règles qui vont en découler, qui sont les règles qu'elle souhaite se fixer. Et euh, j'avais une question un peu plus inclassable. Y a-t-il une durée minimale pour éviter la rotation trop féquente, fréquente le côté terrain de camping De nouveau sur ces questions d'entrée-sortie. Ouais, souvent, c'est une, une peur qu'il peut y avoir particulièrement de personnes qui ne sont pas dans le projet. Moi, ce que je vois, c'est que les personnes qui participent à ce type de projet, ils euh, mettent énormément de temps et d'énergie. Et que euh, personne n'imagine partir rapidement de ces projets-là. Or, c'est un très mauvais calcul. Euh, donc, il y a une... Euh, en tout cas, moi, je pars du principe... Que les personnes qui vont entrer dans ces processus, qui vont se, se donner les moyens de monter un projet de ce type et d'y vivre, veulent rester à long terme. Maintenant, dans la vie, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui nous amènent à modifier nos engagements, changer nos plans. Et c'est important de, de, de l'anticiper. Et donc, c'est là où bah, peut-être il va y avoir des questions de préavis euh, qui vont être mises en place pendant lesquelles ben, on va être redevable quand même, du paiement des charges, etc., pour pas mettre le reste du groupe dans une situation inconfortable. Ça, là aussi, ça va faire partie des un petit peu des règles dont chaque groupe va se doter. Parfois, il peut aussi y avoir la question de euh, vouloir... En tout cas, il y a des groupes qui veulent que les gens soient là en permanence. Et s'il y a par exemple quelqu'un qui a l'habitude de partir trois mois par an, pour faire des saisons, ça peut... Il y a des gens que ça va mettre en tension parce que bah, quand même, on a envie de se voir, de partager pas mal de choses. Et donc ça, bah, c'est à chaque groupe aussi de pouvoir traiter ces sujets. Si c'est important pour quelqu'un dans son rythme de vie de partir euh, vivre euh, ailleurs six mois de l'année euh, parce que c'est son équilibre, bah, c'est important de pouvoir le poser et de voir est-ce que oui ou non, moi, je suis prêt ou prête en tant que personne à avoir quelqu'un qui fait ce choix-là. Voilà. C'était toutes les questions. Alors, est-ce que peut-être à l'écoute de ces questions Ah a... non, alors pardon, il y en a qui vont peut-être tiquer en disant « mais ma question, elle n'a pas été lue <rire> ». Parce qu'on on a fait une sélection de questions et il y avait un certain nombre de questions qui concernaient éventuellement des projets sur d'autres terrains ou des questions assez euh, générales sur l'habitat réversible. Et il se trouve qu'avec l'association, on a fait un MOOC, s'installer en habitat réversible, qui répond à beaucoup de ces questions. Et euh, du coup, je ne les ai pas sélectionnées. Si jamais on avait vraiment du temps, je peux aller les chercher, mais alors... elles sont assez vastes souvent. Un MOOC, c'est un cours en ligne euh, pour information. C'est un cours en ligne qui est gratuit et qui est disponible. Euh, vous pouvez le trouver sur euh, le site de l'association Amolégé, par exemple. MOOC, M-O-O-C. Voilà, c'est ces cours-là. Là, il y a énormément d'informations là-dessus. Dans tous les cas, quand même, ces questions, on va, les... on va y répondre, même s'il y a des réponses dans le MOOC. On va y répondre en plus sur le... la page de l'appel à projet et puis dans le compte rendu qu'on vous enverra par mail. S'il y a des questions qui n'ont pas encore été posées, on peut en prendre encore, encore 3-4 là parce qu'on a, on a 10 minutes devant nous. Euh, oui, moi je voulais savoir s'il était possible que euh, des, des collectifs, en fait, qui sont déjà installés, des collectifs d'habitants qui sont déjà installés, euh, puissent euh, aussi euh, soutenir ou euh, aider d'une manière ou d'une autre, euh, entre autres par des, des informations, peut-être des conseils si on a besoin, euh, donc le, un collectif d'habitants en train de s'installer. Oui, c'est possible. Euh... Tu, tu, Est-ce que la question, vous la posez en tant que euh, personne qui aurait envie de partager l'expérience ou en tant que personne qui aurait envie de savoir si ce sera possible d'obtenir des retours d'expérience euh, Je ne suis pas installée en collectif, voilà, donc ce serait plus pour des retours d'expérience, oui, effectivement. Donc nous, au sein de l'association Amolégé, on essaye de, de mettre en place un réseau d'entraide entre les porteurs de projets parce qu'on s'aperçoit que ça aide beaucoup tout le monde. Euh, en fait les problématiques traversées sont les mêmes et chacun euh, expérimente, innove voilà, je ne l'ai pas rappelé mais c'est un type de projet qui est quand même pionnier euh, ça nous pousse aussi un petit peu à changer de logiciel par rapport à certaines manières dont on a pu être éduqué ou, ou voilà, à, à des choses qui se, qui se font traditionnellement et donc euh, ça demande aussi un, un certain, une, ouais, une certaine volonté d'innovation d'aller expérimenter d'autres choses et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur de, de créer ces échanges. On le fait par des week-ends intercollectifs, où il y a différents groupes qui viennent et qui se rencontrent et qui partagent sur leurs problématiques, sur les moyens qu'ils ont mis en œuvre. On le fait par des réunions mensuelles en visio, auxquelles vous pouvez déjà participer. Il y en a une mardi soir. Euh, où du coup, bah, les différents collectifs viennent, euh, peuvent amener des sujets, avoir des retours d'expérience. On va le faire aussi parfois dans le cadre de l'accompagnement, quand il y a des, comme on accompagne plusieurs types de projets, ben on peut aussi faire intervenir des personnes ou vous présenter des retours d'expérience. Et enfin, on documente aussi en interne, c'est un des gros projets qu'on a pour cette année, des retours d'expérience qu'on va mettre en ligne petit à petit sur une plateforme dédiée. Euh, et donc, voilà, on produit des articles et parfois des vidéos sur des retours d'expérience qui, à notre avis, peuvent servir à tout le monde. Euh, j'ai posé la question sur papier mais du coup elle n'a pas été euh... je voudrais quand même la poser euh, est-ce que le projet il rend possible la transformation de l'habitat ou euh, l'ajout d'un autre habitat euh, l'agrandissement en gros est-ce que euh, j'en ressenti un tout petit peu répondu tout à l'heure mais j'aurais des précisions là-dessus oui alors donc il y a plusieurs euh, niveaux il y a le niveau urbanisme le niveau réglementation du PLU Là, oui, tant qu'on reste dans le cadre, c'est possible et il n'y aura pas besoin de formalités supplémentaires. Ensuite, il y a la question qui est plus de l'ordre des règles internes au collectif. C'est-à-dire que forcément, bah, s'il y a une extension, le collectif va devoir se doter d'outils de décision pour dire est-ce qu'on accepte cette nouvelle installation, vérifier peut-être qu'elle ne porte pas préjudice à des voisins, etc. Et donc, il y aura un processus qui sera mis en place par le groupe pour valider. Euh, ces nouvelles installations. Voilà. Mais tant que ces processus-là sont respectés, il euh, n'y aura pas de problème. Euh, moi, J'avais une question par rapport à l'aménagement du terrain. Euh, c'est pareil, elle n'avait pas été sélectionnée, du coup je la pose quand même. Est-ce que le Ruristad et le Jardin Partagé seront à une distance euh, assez quand même éloignée du, du terrain ou est-ce que c'est vraiment juste à côté Et eh bien, du coup, euh, cet après-midi, on fait une sortie sur le terrain, vous allez voir. Effectivement, c'est une zone de plusieurs hectares euh, et la distance, ben, ça dépend comment vous appréciez les distances. On peut dire que c'est pas loin, parce qu'effectivement, c'est pas loin. Comme l'école n'est pas loin, l'école, elle est à 200 mètres à pied. Mais euh, voilà, c'est sur le même site et cet après-midi, vous pourrez vraiment apprécier euh, l'implantation des différents éléments. Et c'est travaillé par les habitants aussi. C'est en cours. C'est en cours, oui. Oui, voilà. Moi, en tout cas, j'ai confiance que, enfin, bah, ça va être des sujets qui vont qui vont être faits en concertation, parce c'est vraiment le un peu l'ADN aussi de, de cette équipe municipale. Et donc, euh, voilà. C'est après nous, ça nous a, dans le cadre de l'étude de faisabilité, ça ne nous a pas semblé du tout problématique. Au contraire, on a vu ça comme un, un élément qui allait permettre de créer des ponts en fait, entre bah, différentes franges de la population, euh, un élément aussi très chouette pour des familles qui auraient des enfants qui pourraient aller jouer euh, pas très loin. Euh, donc voilà, ça nous semble, en tout cas, nous, ça ne nous semble pas du tout problématique. Et la partie jardin partagé, bon là, ça ne devrait pas être très, dans tous les cas, source de, de grand-chose au niveau de nuisance, mais c'est pareil, ça va permettre... Là aussi, de créer de l'échange, d'avoir plus d'espace, puisque c'est autant d'espace qu'il n'y a pas besoin de mettre dans les 7000 2 constructifs. Oui, j'avais une question, c'était un peu à la mairie. et euh, C'est déjà super d'avoir que ce soit une commune qui propose ça, mais c'est quoi l'idéologie que cette commune a Quel est le rêve qu'elle a pour ce projet Parce qu'elle <rire> attend, elle va sélectionner des gens. C'est quoi les critères euh, qu -ce qu ils, Pourquoi ils sélectionnent justement Ils ont peut-être une idée derrière d'un truc. Euh, Est-ce qu'on peut entendre un petit peu pourquoi euh, ils ont créé ce projet Peut-être c'est l'objet de cet après-midi, hein, mais euh, c'est quoi leurs attentes euh, et, voilà. Juste en intro, après je, je laisserai la commune euh, en intro, la sélection c'est plus nous qui l'amenons, euh, parce qu'on pense que c'est nécessaire d'avoir un processus qui soit transparent, qui soit équitable. Où les différentes personnes qui veulent candidater puissent le faire et pas de nous dire à la commune bah, tiens nous on vous propose eux ils ont l'air sympas on n'avait pas envie non plus de prendre ce poids en tant qu'association de, de choisir les futurs habitants voilà donc déjà ça c'est juste en introduction c'est pas la commune qui a dit à nous on aimerait bien choisir les gens c'est vraiment nous qui avons dit bah, en fait Ayez conscience qu'il y a plein de gens qui vont vouloir candidater, qu'il va falloir mettre en place un processus, que ça va être difficile de choisir et que voilà euh, il faut bien faire quelque chose. Donc ça, c'est en introduction. Euh, un petit peu ça. Après, sur euh, les envies, moi, moi, je dirais que, en tout cas, nous, en tant qu'association, le, le conseil qu'on va faire à la commune, c'est de miser sur un groupe qui a l'air d'avoir les épaules pour porter un tel projet les épaules la maturité Voilà, je, je pense que en tout cas le côté maturité du groupe est important pour euh, bah, éviter de miser sur un groupe qui se disloque euh, au bout de trois mois et puis on doit repartir euh, euh, au stade précédent voilà donc euh, l'important c'est de se dire c'est un groupe qui va pouvoir réaliser le projet qui rentre dans le cadre qui est posé au départ, c'est quand même important. Euh, et euh, voilà, moi, enfin, je, je, je crois que c'est surtout ça, l'important. Après, je, je crois que voilà, euh, du côté de, moi, ce que j'ai senti du côté de la commune, et c'est pas toujours le cas avec les collectivités avec lesquelles je travaille, c'est que il y a une, une grande ouverture. Il je a pas, enfin, moi, vraiment pas senti un mais je vous laisser Mais voilà, j'ai vraiment pas senti un euh, comment dire euh, des attentes fortes, ce qui est un peu, ce qui était un peu déstabilisant pour moi parfois en disant. Ben, ouais, mais comment vous allez choisir si. Mais bon voilà, moi j'ai sorti cette grande ouverture. Je vous laisse. Je compléter. On a combien de temps là en fait <rire> Je vais être hyper courte. Euh, à Plessé, on a vraiment envie euh, d'être une commune en transition. Et ce projet-là, il fait partie d'un tout. Euh, ce que je voudrais bien dire, c'est que, en fait, là, évidemment, on est en train de, de travailler sur ce projet et tout, mais le projet pour nous, ce n'est pas un groupe d'habitants qu'on va regarder à la loupe. Euh, euh, vous, vous ferez partie des 5400 habitants euh, de la commune avec, euh, euh, voilà, enfin, qui, qui s'intégreront euh, de la même façon que n'importe qui, en fait. Toutefois, euh, une commune en transition, on en reparlera cet après-midi en, en, en termes de démocratie, etc., où on essaie de faire avancer les choses. On essaie de proposer euh, autre chose. C'est un exemple parmi tant d'autres. Notre grande fierté, et Thierry l'avait déjà dit euh, à l'occasion de, de, de, de journalistes qui nous avaient, enfin, qui l'avait, lui, interviewé, euh, l'idée, c'est nous, on sera très fiers si euh, ça sème ailleurs. On n'a pas la vocation d'être euh, en haut du podium, et, et etc. Ce n'est pas du tout notre, notre philosophie. C'est juste de montrer aux autres collectivités euh, qui sont un peu frileuses, euh, parce que quand on parle Habitat Léger, on, on l'a vu, hein, quand on a fait les, les ateliers citoyens, il y avait des peurs. Vous faites un, un lotissement classique, personne ne vient vous poser de questions. Voilà, on ne vient pas vous demander, mais comment… Euh, comment vont être les haies, comment les gens vont, euh, euh, les réseaux, etc. On ne vous les pose pas, ces questions-là. Tout simplement parce que l'habitat en soi va être différent. Tout d'un coup, il y a plein de questions qui se posent. Et euh, pour nous, ça répond à un enjeu euh, écologique, euh, aussi d'accessibilité, puisque dans, dans nos… Dans, voilà, on est une commune rurale. On est euh, loin de rien, mais loin de tout. Et euh, on peut montrer qu'il y a d'autres façons. Malgré tout, on a quand même beaucoup là avec euh, le, la crise sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent euh, pour une qualité de vie qu'ils ne retrouvent plus euh, en ville. On a tous euh, nos avantages et nos inconvénients. On n'est pas plus... Euh, on a aussi des désavantages. Hein, il faut le savoir. Euh, on n'est pas très, très bien servi au niveau de... Alors là, je ne vais pas vendre la commune. En fait, c'est nul. <rire> Mais euh, il faut le savoir, en milieu rural, euh, on n'a pas de bus euh, qui vous emmène à droite et à gauche. Euh, on n'a pas de transport en commun, euh, il faut généralement euh, souvent deux voitures. Alors, on développe tout un réseau de, de voies douces pour justement faciliter euh, euh, les interconnexions entre le, les bourgs. Euh, on, est pas, on a un bassin d'emploi euh, ben, plutôt agricole et artisanal, donc les gros bassins d'emploi sont loin. Enfin, c'est des réalités qu'il faut avoir. Il n'empêche que ce n'est pas parce qu'on euh, est une commune rurale qu'on ne peut pas essayer de travailler des questions qui aujourd'hui posent beaucoup, beaucoup d'autres questions euh, à d'autres communes sur euh, en allant plus techniquement sur le zéro artificialisation net, qui euh, est une, un enjeu qui va être important dans l'avenir. Et ça, ça y répond. C'est une réponse et nous, on souhaite la porter euh, parce qu'on aime bien bousculer les choses. On vous racontera ça cet après-midi. On aime bien être le poil à gratter. Euh, voilà. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'autres communes qui sont en train de, nous, de, de regarder ce qui est fait ici. Et euh, voilà, on sera fiers s'il si, euh, y a plein d'autres communes qui se lancent. Enfin, et ça serait super. Parce que je pense que l'habitat, il est pas, euh, il faut repenser l'habitat, euh, autant que la façon de travailler, le, autant que le social, etc. Toutes ces questions-là, elles sont importantes, de les voir dans, dans, dans l'avenir euh, qui ne sont plus peut-être ce qu'on a connu avant. Et nous, ça ne nous fait pas trop peur, en fait, euh, d'imaginer autre chose. On est un peu utopique ici. Voilà. Est-ce que dans cette euh, veine-là, il y a des temps de rencontre prévus avec euh, la collectivité euh, Peut-être des temps individuels, je ne sais pas. Et sinon, euh, à l'avenir, est-il possible de, de les rencontrer ou de les solliciter pour mieux connaître la commune, euh, ses projets, et voir si euh, ça colle avec, euh, avec les attentes du collectif, enfin pas les attentes, mais en tout cas les, les, les envies du collectif Ben, le, Vraiment, euh, à Plessé, on, on co-construit co tous les projets. On fait des ateliers citoyens pour tout et n'importe quoi. Et celui-là, ce projet-là, il va être co-construit euh, forcément avec le, le collectif qui sera sélectionné. Et ça veut dire que ben, le collectif, il va se coltiner des réunions avec les ateliers citoyens. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est donnant-donnant. On sera forcément amené à se rencontrer. Et les, les habitants, les riverains, les habitants de Plesset historique, comme on va dire, hein, ben, ils, ils auront leur avis à donner aussi sur le projet. Quoi. Et avant d'être lauréat et avant d'être lauréat, euh, on a des emplois du temps surchargés, mais vous pouvez tenter votre chance. Cet après-midi, il y a un temps. Chaque groupe aura un temps euh, spécifiquement avec euh, la commune qui présentera euh, son projet. Et, euh, il, y a, il y a vraiment eu quasiment une heure avec la commune pour chaque groupe. Ouais. ouais, ouais je vous invite vraiment à, à tirer profit de, de cet événement. C'est pour ça qu'on l'a organisé. Euh, voilà, C'est en se disant que s'il y a 600 personnes qui contactent euh, les élus, déjà, ils n'ont pas de temps de base, mais en plus, là, vu l'enthousiasme le, généré, c'est sûr que ça sera difficile. Donc, on a construit le programme de ce week-end, justement, pour permettre d'avoir ces réponses. Et il y a les élus, mais il y a aussi d'autres habitants de la commune. Il y a des habitants qui vont venir faire visiter le bourg, le terrain, cet après-midi. Donc, voilà, c'est autant de d'occasion, d'opportunité, d'échanger, de mieux comprendre le contexte local, ce qui se fait ici à placer. Moi, j'ai une question euh, concernant, du coup, votre expérience depuis 2017 sur l'accompagnement de ces projets. Est-ce qu'il y a des points de, on va dire, de friction sur lesquels il faut être vigilant euh, sur ces projets-là pour éviter, justement, de reproduire des... Comme c'est un, un peu nouveau, euh, j'imagine que tout n'est pas super fluide. Donc, est-ce qu'il y a des points de vigilance sur lesquels il faut être attentifs tous autant à la commune que vous en tant qu'association et que nous en tant que particuliers. Là, euh, on, pourrait, on pourrait faire deux heures juste sur cette question. Euh, je dirais que le numéro un, c'est l'humain. L'humain, l'humain, l'humain. En fait, tout le reste, ça se gère. Enfin, l'humain aussi, ça se gère, mais euh, tout le reste, c'est réversible, euh, on peut s'ajuster, s'adapter, il y a des solutions à trouver pour tout. Si ça fonctionne plus sur le plan humain, si la communication est rompue, qu'il n'y a pas une réelle envie euh, de faire avec l'autre, de se remettre en question, voilà, ça, ça va être très difficile. Donc ouais, Moi, je, je dirais que si j'avais un seul truc à dire, et, et Maud, je te, je te laisserai compléter avec volont, euh, volontiers, mais c'est vraiment d'amener du soin dans les relations entre les personnes euh, et pour moi c'est ça qui fait la clé de la réussite d'un projet c'est ce soin qui amène à prolonger l'envie de faire ensemble et à pouvoir euh, bah, s'adapter, prendre sur soi mettre de l'énergie aussi euh, pour dépasser des petites choses qui peuvent être difficiles en communiquant de manière bah, honnête claire euh, entre nous voilà. moi ouais. j'avais envie de compliquer parce qu'en fait ça compléter, parce que ça peut être paradoxal, à la fois ce concept de Amolégé, c'est quelque chose de très innovant, donc en fait il y a beaucoup d'obstacles en vrai, mais c'est parce qu'on a constaté ces obstacles qu'on a proposé ce concept, et donc il y a beaucoup de solutions. Et donc je rejoins ce que dit Xavier, le, le premier outil qui va nous aider à passer tous ces obstacles, c'est le facteur humain, et c'est prendre le temps, accepter aussi de prendre du recul, enfin c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça prend beaucoup d'énergie, et on a besoin de le faire tous ensemble, et donc c'est vraiment ça. Parce que' qu'en bah, en fait on peut en lister beaucoup des obstacles mais là je pense que moi comme xavier après plusieurs années d'expérience on n'en a pas qui nous viennent en tête parce que c'est notre mission globale d'essayer de lever ces obstacles et euh, vraiment ce qui ce qui ce qui va jouer c'est l'énergie qu'on y met donc le temps que ça prend et euh, la qualité de cette énergie qu'on va mettre dans nos relations pour le faire ouais, bah, je pense que ça nous fait ça nous fait une belle conclusion euh, avant d'aller manger voilà c'est c'est des projets nouveaux c'est des projets qui moi, à titre personnel, euh, me font énormément évoluer. C'est vraiment ça. Euh, J'apprends énormément, j'évolue. J'ai l'impression qu'en tant que personne, ça m'amène beaucoup de richesses. Mais, et, ça me demande de l'énergie, de la volonté de me remettre en question, euh, d'aller vers l'autre. Voilà. Et, et si vous cherchez un projet euh, facile qui demande peu d'énergie, ce n'est pas le bon endroit. Vraiment. <rire> Par contre, si vous cherchez un projet qui va vous faire évoluer, qui, qui va vous permettre d'approfondir les choses, de d'aller peut-être tendre vers la vie que vous rêvez, et en même temps en toute humilité aussi, et de vous, voilà peut-être que vous en serez loin, mais d'avoir cette envie d'avancer, de cheminer vers, là oui, je pense que je pense que vous êtes au bon endroit et que voilà la, la, la, aussi la possibilité de savourer le chemin. Et de ne pas être trop arc-bouté sur le résultat, Ah, j'ai envie de m'installer, mais le chemin, tout ce que je vis à travers ce projet, tout ce que j'apprends, ben euh, voilà, je, je, je crois que ça peut amener des très belles choses. Alors, avant de vous souhaiter un bon appétit, euh, je vais amener un certain nombre d'éléments logistiques importants pour la suite. Donc, bon, on est à peu près deux fois moins de présents que d'inscrits. Bon. Ça veut dire qu'il y a eu un petit écrémage euh, euh, avant d'arriver ou peut-être il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé. Euh, donc, on n'aura pas trop de problématiques euh, logistiques en termes de bus, mais quand même, euh, vous avez des couleurs. Euh, donc, ces couleurs, ça va correspondre au groupe que vous allez avoir cet après-midi. Oui, du coup, il va y avoir des groupes euh, qui vont se succéder entre les trois activités de l'après-midi pour ne euh, voilà, pas faire débarquer 200 personnes euh, sur le terrain. Donc il y aura la visite du terrain et du bourg du Coudray, un échange avec les élus sur euh, la commune de Plessé, le projet, etc. Et un moment plus table ronde avec des fabricants et fabricantes d'habitat légers qui vont être là. Et puis une table plus sur l'association Amolégé, si vous avez envie d'en savoir plus sur les différentes choses qui sont proposées, si vous avez des questions spécifiques pour l'association, vous pourrez venir les poser. Euh, donc, les couleurs que vous avez, rouge, jaune ou vert, représentent votre groupe. Non, rouges, euh, rouge, bleu ou vert. bleu ou vert, fatigué. <rire> représente <rire> votre groupe. Euh, normalement, vous avez pu voir les Je différents peux... horaires. Pour donner les horaires de bus si tu... Ouais. Le groupe rouge, son bus est à 14h20, le groupe bleu, son bus est à 15h15, et le groupe vert, son bus est à 16h15. Voilà, donc ça c'est important de pouvoir être, les bus ils partiront devant, c'est Ce important vraiment de pouvoir être à l'heure, on, on, on rappellera dans tous les cas euh, ici, avec le mégaphone. Euh, ensuite, parmi les autres choses qui sont importantes, euh, voilà, pensez bien à vous laver les mains avant d'aller manger. Il y aura un service dans tous les cas qui sera fait pour limiter un peu les, euh, voilà, les, les manipulations euh, diverses et variées. S'Evac euh, me fait signe de rappeler la PLC, c'est ça la participation libre et consciente Voilà, donc il y a une quarantaine de personnes qui n'ont pas été voir CEVAC par rapport à la participation pour couvrir les frais liés à l'événement. Merci d'aller voir CEVAC. Euh, et si vous n'avez pas réservé de repas et que vous souhaitez en réserver, a priori, il y en a encore qui sont disponibles. Euh, donc euh, n'hésitez pas à venir voir CEVAC également. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Donc euh, ce qu'on va vous demander, c'est un petit peu d'aide. Euh, pour euh, mettre en place les, les tables de manière à ce qu'on mange donc euh, voilà on va convertir on va laisser les euh, les quatre premiers rangs ici les chaises sur les quatre premiers rangs les autres chaises je vous demande de bien vouloir les empiler ou plutôt commencer par les disposer autour de tables il y a des tables rondes etc qui sont euh, à droite à gauche et donc euh, voilà euh, merci d'agencer les tables comme vous pouvez pour qu'on puisse euh, manger euh, assis Merci, bon appétit. Bon appétit. Et euh, au niveau de, des personnes sur Facebook, euh, je vous rappelle que demain, du coup, on a trois présentations. Euh, L'enjeu humain du projet en habitat participatif, les outils et ressources utiles pour la gouvernance et le pilotage, et choisir son habitat réversible. Également, les personnes qui sont dans la salle, euh, si vous n'êtes pas présents sur site demain, n'hésitez pas à venir sur le live Facebook. Voilà, je vous remercie Facebook. À demain.